On dit le nom et tout ça. Allez, c'est parti. Euh, donc, je vais jouer Dorothy Hall, une fille de la ferme, aimée de tous. <rire> euh, je suis audacieuse. Pendant la phase d'équipe, donc la phase commune, si des joueurs sont dans la même zone que moi, ils reçoivent un point de courage, maximum deux joueurs. Donc, ça, c'est l'effet positif. Et mon problème, c'est que je suis simple. Je n'ai pas le droit de dépenser le courage que j'aurais gagné tant qu'il en reste dans la réserve commune. Je dois d'abord dépenser celui de la réserve commune. D'accord. C'est bon. Je suis Anna Hazard, je suis la tireuse d'élite. De... Donc moi, j'ai ciblé. Vous pouvez attaquer les sbires dans une zone adjacente. Les héros qui vous aident doivent toujours être dans votre zone. Par contre, je suis solitaire. Je ne peux pas avoir plus d'un soldat en patrouille avec moi. Moi, je suis Doc Hunter, donc mon point positif, c'est guérisseur. Vos premiers secours soignent un point de santé supplémentaire. Et mon défaut, c'est la dépendance. Si vous possédez deux points de courage ou plus au début de votre tour de héros, vous perdez un point de courage. Pour ma part, je suis Bernice, la policière en phase terminale. Quand je dois passer mon pion capitaine, je peux le donner à qui je veux, mais je peux aussi le garder pour moi. J'ai un vilain défaut, je suis autoritaire. d'accord. Je ne peux pas utiliser la réserve commune de courage sauf pour acheter des dons. C'est une féc américaine C'est ça. D'accord. Moi, je suis Victor Steele, un chef inspirant mais impulsif. Alors, je suis charismatique. Si un autre héros se trouve dans ma zone, je peux utiliser ces soldats en patrouille pour me protéger des dégâts. C'est pas mal, merci les gars. Restez pas loin, s'il vous plaît. Euh, par contre, en planification, euh, je suis pas très fort. Donc, euh, lorsque je suis capitaine, euh, je ne peux pas me déplacer euh, lors de la phase des héros. Ok. Oh. Je suis tellement concentré sur ma tâche ouais, que j'ai du mal Alors, une question de connais tu bien la ferme de Dorothy <rire> <rire> euh, oui, pourquoi <rire> Bon, de... Il reste une chose à faire qu'on n'a pas faite. On n'a pas déterminé la légion démoniaque qui nous ah. attaque, ah, puisque que les démons nécessaire. appartiennent à des légions. Et nécessaire. il faut donc tirer la première Encore légion. Et... Donc on choisit une main innocente. Voilà. Toujours. Oh, la as La carte à brûler. oh. Feu de l'enfer, quand oh. un héros est blessé par un démon, il prend également bon, feu. <rire> moi je serai vous, j'utiliserai dès maintenant notre petit jeton d'intervention euh, ouais, divine pour éviter de prendre feu dès le début de la partie. Ouais, Et après c'est serait... une décision que le capitaine va prendre. C'est moi le capitaine Oui. Au départ, ouais. t'as le jeton. C'est un jeton qui le sert, jeton. tu l'utilises soit pour changer cette carte-là, soit pour lancer relancer un tirage qui ne t'aurait pas plu d'aider du désespoir. Ouais, redivorce ça, en Ça, c'est l'intervention divine, c'est pour les nuls comme nous. Alors voilà. c'est voilà. mais à ça on le grille alors. Si oui, il... ah, c'est une, une fois, fois. c'est un one shot. Là on pourrait retirer notre carte pour ne pas prendre feu comme des merdes. Ouais. C'est ça. Soit on alors. se débarrasse de flaguer... <rire> donc, on donc avoir autre chose de pire. Ah bah, ça sera de toute façon ça sera pourri, mais pire que flager c'est dans les trois pires. Mais c'est dans les trois pires. Déjà qu'on commence, mais tu nous connais pas encore. Ah oui. Non mais de toute façon c'est Intervention divine, c'est une espèce de Joker, ça va mettre mal à l'aise Toto. Donc autant s'en débarrasser dessus. Sinon il serait tenté de l'utiliser euh, 9... Signe. Ouais. Ouais, ouais. Ouais, Moi je, je serais d'avis de mettre en avant nos capacités notre, notre capacité de travail en équipe avant de... d'utiliser cette chose que j'ai même pas envie de faire. Ah non mais ah, non, on va l'utiliser tout de suite je pense ah, <rire> Ouais, on va les pour toi. Puisque je suis capitaine, tu es capitaine puisque, Voilà. Puisque justement t'as pas envie de l'utiliser, on va le faire, hein un... voilà. Ouais, on va... on va mettre autre chose que flégétons Très, Très bien. Équipe. bien On va éviter de prendre feu, quoi Est-ce que tu peux piocher ah, à ce moment malade. là, capitaine Non, mais Non non non Ah non, ça non. Va, par contre, Non, bah, si, non Si si si Non, on, on va non. être malade C'est non. Ah, il est venu tout est... ah, Anoui, an non, non. Ça se prononce Diabolique. Les embuscades, donc quand on va mettre des armées en, en embuscade, n'affecte pas les démons. Okay. Seulement les larves des limbes, les petits comme ça. Oh on, la la. ça. on changera de légion, ah, une fois arrivé à 3 en apocalypse, ah, et à 7 également ah, On changera de pas, légion. Pas, euh, ah, mais pas, euh, là, il faut dire que... C'est pas forcément une priorité absolue de mettre des armées partout parce que pour l'instant les démons vont passer à côté en disant mmh. Wouhou T'as vu un i là-dedans Ah non. Ah d'accord. A la place de nous donner le pouvoir de devenir des boules de feu, tu nous castres en rendant plus faible aussi. De toute façon, j'ai pas, pas, le... pas trouvé le vendeur de glace. Euh... Alors, on commence. C'est la première phase d'équipe. Donc dans cette phase d'équipe, on peut normalement se soigner mais on est tous au maximum. Comme on est dans la zone de départ, on va tous pouvoir recruter. On prend ouais. un des quatre, recruter, on le lance. Tous chacun des quatre. Tous chacun des quatre. 3. 4, 1, 3. Et donc là, vous choisissez pour faire. Euh... 3, on donc... est. Alors, tout le monde 3, sauf moi. Voilà. 4. 1. 4. Ouais. Euh... Tiens, moi, je vais prendre donc, si, si tu veux bien, une, Un ar... une armée, voilà, puisqu'elle vaut 4. qu'est-ce qu'ils font euh... Qu'est-ce qu'ils qu qu qu qu font les différents gars là T'as dit quoi sur les embuscades on était nazes donc évitons les gangs parce qu'ils sont bons sur les embuscades. Ah Non, justement ils sont. Ils sont, pires ils sont bons en hein. embuscade des gangs. Non non non, non, ils non. Ils De toute façon plus, sont... plus, la de cher, plus la carte coûte cher plus carte coûte cher mieux ils sont. Mieux elle est. Ça c'est un principe. Moi je vous propose qu'avec mes trois j'en prends trois comme ça. Alors soit, soit, soit l'idée c'est soit, soit vous êtes plusieurs à avoir fait trois et vous prenez chacun un trois pour créer une embuscade de niveau 3 Ouais. Soit vrai. vous faites plein de petits. C'est. Moi je fais moi je vais je vais prendre trois comme ça ça peut être pas mal. Ok je peux pas mutualiser. Je les garde Non. Moi, tu, les, tu, tu les mets en patrouille à côté de toi. Okay, donc, de toute façon, bien. je peux juste en prendre une, donc moi je vais prendre une. Tiens, un Toto, un évangéliste. Une patrouille bon, alors, de, la de la garde nationale. Navires. Voilà. Merci. Alors, je vais sortir. Les évangélistes, ça, ça les évangélistes quand, ils sont en patrou... quand ils sont en embuscade, s'ils oui. affrontent au moins un démon du second ou du troisième cercle, Écoute. ils ont un bonus. Il coûte 1. Ah. Non, il te... encaisse un point de dégâts pour toi. Le coup, c'est en dessous de petite pièce. Ah mince, alors je peux pas le prendre. Il faut un truc à 1. C'est un gang. C'est un gang. T'as vu Merde. Avec ton groupe de racailles J'ai recruté euh, des membres de notre garde nationale. Toi ah, aussi, mais... garde nationale ben Moi j'ai pris euh, trois, trois gangs. Gang. J'ai quelqu'un de l'armée pour ma part. <rire> le glas est en train de sonner les gars. Ouais, oui, je, euh, <rire> je dis ça, mais... Euh... On pourrait ouais, également ouais. donc renouveler le stock de, de, de chance Est-ce que vous avez pris d'ailleurs votre chance Je n'ai pas l'impression. Ah, non, oh, oh, J'ai chance. Chance, ouais, une chance. c'est voilà. voilà. Ah ouais. Enfin, j'ai le shamrock 6 pour toi J'en ai 7 s'il te plaît. Moi j'ai pas de bol six, dans sept. la vie. Mais c'est un perso support. Mais il est cheaté ton perso. <rire> tu, tu, tu veux que je te donne de mon niveau non, non, non, non. Pourquoi j'ai 0 en chance Bah, bah c'est ton perso. T'as pas de bol, mec. Et de prenez bol. également ici votre robustesse. Votre -ce niveau, avez... c'est... Moi j'ai que 1 en robustesse. J'ai 2. J'ai 2. Tu l'as vu où Tiens, tu veux 2 stop. Bien sûr. Il peut être modifiable. Bon, Allez. Moi, je dis qu'il faut pas perdre de temps tu... et aller défoncer, deux aussi. Ouais. défoncer donc, le premier démon. Là. là, il y aura également la possibilité de prendre des dons. Ah oui. Alors attention, au départ, personne n'a de courage à part le, on le est courage toujours dans la, la réserve. Équipes, hein. voilà. Ouais. Sauf que je pense que peut-être que l'un d'entre nous a un premier don qui coûte zéro ou pas Est-ce que quelqu'un a cette chance Non. Non, non, non. On... Six, moi, non. je commence à 5. Ouais, donc, donc non. 5 et 6. 5. On achète avec 4 courage, ah, donc si le capitaine t'autorise, tu peux aller acheter un don. Parce qu'il y a un don qui pourra nous servir vite, parce que sinon il y a eu plein Alors, de raisons de le favoriser. Toto. Il y a le premier don qui est espoir, qui nous permet de gagner tout de suite 4 points de chance. C'est un one-shot, c'est un pouvoir one shot. Ouais, pouvoir euh, one -shot. Euh, Celui ouais. qui achètera le don reçoit 4 points de chance. Ça fait cher, Alors on a lieutenant, une embuscade située dans une zone ajoute un des 6 à son total. Alors ça va pas ça va Au pas possible, début, c'est pas forcément très utile pour l'instant, tant qu'on a le problème serein, de... Vrai, oui. on a gra... <coughs> en fait, on l'a gratos, puisqu'on va dépenser 4 et on va en récupérer 4. Non, on dépense non, 4, non. Courage, non. Courage. Ah, 4 courage. 4, ah, des 4 courage des courage. Mais, mais ouais. n'oublie ouais. pas que tu vas également déblo débloquer une capacité bah, sur moi, je, plateau. Alors, je, non, le plateau. Mais le courage, coup, on va peut-être en avoir besoin. Peut-être il faut que je vous dise ce que je vais débloquer. Oui, qu'est-ce que tu pourrais débloquer Peut-être intéressant. Pour 4 points. Vas-y, vas-y, vas truc. Là, truc. C'est gagner un point de chance, puis vous obtenez la capacité stimulant. C'est nul. Et la capacité stimulant, c'est dépenser un point de chance pour ajouter un à la santé d'un autre héros. Ah, ou, pour ajouter, soigner, en fait. ou pour ajouter une zone de déplacement, vous pouvez le faire au début ah, du oui, tour de ce joueur. Voilà. C'est-à-dire que vous pourrez vous déplacer plus vite. Ça peut être ou gagner de la santé. Ou alors gagner de la santé. Et ça permet de se soigner... Oui, Dans une phase où il n'y aurait pas de phase de soins. Ouais, le mec, il veut déjà spolier ouais. nos 4 points de courage. Ah, non, mais, mais, mais moi, en je, même vous, temps, ça serait... Ouais, mais c'est pas mal. Je vous... De toute façon, c'est bon ou... le capitaine qui choisit, je tiens à rappeler. Ouais, il est bah, capitaine. Ouais, J'entends les arguments. Par contre, les 4 points de chance, on est d'accord, c'est pour lui. Oui. Donc en ah, plus, oui. toi, vu que tu n'en as pas, ça te permettrait de revenir un peu. Moi, je... je. Mais il, en gagne, il en... chaque fois qu'il débloque un don, je crois qu'il gagne un point de chance. Ah ouais. ouais. Je crois bien, de mémoire. Ouais, ouais. Gagner un point de chance, puis vous obtenez... on investit sur les capacité. De toute ouais, bah, façon, un... est-ce que quelqu'un a autre chose à acheter Moi j'ai à à 4. À 4, hein. A4, ah, ouais, mais ça me rajoute juste un point de santé à mon plafond maximum. Donc faut... je préfère qu'on investisse sur le doc pour l'instant. Il faut commencer par débloquer mmh. la case départ. Là, une départ. des cases départ de ton choix. Ah, mais oui, il y a trois. Toi, toi, toi tu, tu, a a as, tu as le choix entre de... trois. Moi ont une A4. Ah <rire> Chaque héros qui n'est pas accompagné de soldats en patrouille obtient un soldat d'un coup de 1. Mais là, pour l'instant, on a tous un soldat en patrouille. Donc Est-ce que c'est le genre de choses que tu pourras faire quand tu seras mort mais de toute façon, on aide Pierre, comme ça, si on perd, c'est à cause de Pierre. Exactement. Voilà. voilà. Pierre, moi je veux que tu sois conscient qu'on va dépenser nos quatre uniques points de courage sur toi. T'as pas intérêt à nous décevoir. Voilà. C'est le capitaine. Hein. Je... Non mais j'ai dit ça, ouais, ok je valide, mais euh, a une as responsabilité. On va en avoir d'autres des points comme ça. Bah j'espère. Dès que vous turez des démons. J'espère. Le management J'espère. La pression, tu vois. Ok, accordé. J'ai l'impression d'entendre mon chef. Euh, genre... bah, euh... Alors lequel veux-tu prendre Parce qu'il y en a d'autres, qu'est-ce ah, que tu nous proposais d'autres Alors, nous avons aussi force d'âme. Ça donne plus 2 à ton plafond de score actuel de santé. Mmh, pas vraiment... Il mmh. y a les abysses, te regarde. Ça c'est très ah. fort. En tant qu'action d'équipe, augmenter le score de la piste d'Apocalypse de 1. Le héros usant ce don gagne 6 points répartis entre courage et santé à sa guise. Hum, mmh, t'es bon ça. T'achètes ouais. du courage en échange d'Apocalypse. Oh. Oh, ah, ouais, santé. C'est chaud. C'est un pacte avec le diable. C'est ça, mais c'est exactement ça. Bon. Ouais. Défi. Après avoir lancé les dés pour une attaque, vous pouvez relancer une fois toute ou partie des dés et un résultat de 1. Je vote pour ça. Ah c'est pour, pour lui. mais ça c'est pour lui. Mais c'est pour toi. Ouais, plus, je garderai. Ouais, pour plus tard. 9 sur ah plus coûte 9 sur plus, plus, plus, plus tard. Mais chance. ça c'est obligatoirement pour toi. Le saut de Salomon. On sent qu'on est en bonne compagnie. Hein. Ça, ça, Alors dépensez un pion de chance au cours de votre tour de héros pour déplacer instantanément un autre héros n'importe où. Tu téléportes. Ça, tu téléportes fort. un joueur. C'est très très fort. Prix pour un miracle. Lorsque vous êtes tué, ça, ça va pour toi. <rire> Dépensez un pion des de chance de pour rétablir votre santé à 1 et rester en vie. Pas mal. Vous recevez quand même deux pions d'apocalypse. Ouf, on ah, avance ouais, quand ouais, même ouais, sur la mort. Mais pas tu pas gardes ton perso. C'est pas gratos. Ensuite, nous avons le fameux rituel de Sahama. <rire> Dépenser un pion de chance avant d'attaquer. Les démons possédant une robustesse double n'en ont plus. Par Alors, exemple, 4 ah, plus 4. La robustesse double. Le cacodémon, pour le blesser, pour le tuer, il faut avoir deux résultats. Au-dessus de 4. Au-dessus Au de 4. 4. 5, donc, il faut, faut faire 2-5. Si on utilise le rituel de Sama, il faut juste faire un 5. C'est une bonne idée car le seigneur Procrustes qu'on va devoir affronter un jour, il a une résistance à 4 plus 4. C'est un don qui serait intéressant d'avoir quelque part dans l'équipe. C'est pas dégueu, mais pas tout de suite. Alors, faut... Ce don-là, il est il pour la personne aussi qui porte le don. De lui, là. Oui. Ce, ce, ce don, il est uniquement pour la personne qui possède le don. Oui. Donc ça sera pour quelqu'un qui tape. Oui, je ne ouais. tape pas. Bon, mm. pas bah, quelqu'un qui a un gros dé, alors, pas forcément plein de dés, mais un hein. gros dé. Un je un gros... suis partagé entre la téléportation. <rire> J'ai pas fini encore. Il ouais. ah, ah, y a, a d'autres choses. Alors, défi, je vous l'ai déjà dit. Euh, ça permet de... C'est une relance. Ouais. Et fois. Et fois. Si votre robustesse est de 2 ou moins, gagnez un, point, un pion de robustesse. Si je... Sinon, ajoutez plus 1 à votre plafond de score de santé. Donc, ça, ça va être pour moi quand je vais. Attends, tu vois, bah, ça Celui-là, celui-là, celui-là, il, il m'intéresserait un peu parce que je n'ai que un en robustesse. Ah, C'est-à-dire que je vais prendre des coups ah, à la, la vitesse grand je, je, je vous, je vous propose de prendre la téléportation qui nous donnera plus de flexibilité sur le plateau. Bonne Comme idée. Ça, on fait un strike direct ici. <rire> et on défense. En fait défense. Alors, elle été rapide cette partie. Et vraiment, c'était une bonne idée. 15 minutes. C'est bien ça. Allez, on y va. Donc, tu dépenses. Le capitaine d'accord On bah dépense est accordé. Ok, bah c'est bon. Ah, regarde. Regardez, mais je, je rappelle que Pierre a une responsabilité vis-à-vis de moi. Alors, Alors je, gagner, je gagne, ouais. un point de chance. Tiens, là-bas. Là où là Ça peut être là aussi. Ouais, ça peut mmh. être là. Gagner ça un point faire, de ça chance. Ça quatre. Ouais, 4. 4. Ouais, ouais. Mmh. Puis améliorer un dé de votre réserve d'attaque d'un rang. Ça veut dire qu'au lieu de lancer un dé 6, tu passes, tu, tu remplaces ton jeton par un dé 8 ouais, Mais si je fais ça, je gagne pas stimulant. Le stimulant, ah oui. c'était quand même quelque chose qui était oui. le truc. Donc je gagne un point de chance et je bloque stimulant. Et donc un petit marqueur vert là de coche. Voilà, pour lui mettre sur son stimulant pour dire qu'il l'a. Voilà. Voilà. voilà. Et puis le point chance, je le trouve où Tiens, ici. Voilà, merci beaucoup. Et son stimulant. utilisé à loisir. Allez, ah. donc ça c'est fait. C'est bon voilà. Prêt, Au on on début la de okay. la phase d'action d'un joueur. phase de De chaque joueur. Non, non, tu, tu ah. ne remplaces rien du tout. Ah. Ah. On ne remettra des dons que quand on aura fait un tour complet de oh, cette piste-là. Et on aura fait un tour complet de cette piste-là quand on aura fait un, non, euh, trois tour. fois le tour de terre au-dessus. C'est important à dire. C'est ça. Est-ce que quelqu'un d'autre a la capacité d'acheter des dons et trop de cher, les trop les moyens. Non, trop cher. Trop cher. Attends, je regarde la réserve de courage. Il ah, n'y a, y a plus bon, rien. <rire> on a on terminé la phase d'équipe, on passe à la phase de héros, commençant par le capitaine. Ah Attaque, déplacement. Mettre... Capitaine, mon capitaine. Mettre une embuscade. Déplacement, mec. Ouais, je vais pas mettre mes blaireaux en embuscade. Mais je... ah, mais tu peux les laisser ici. Hein. Non, non, je vais les patrouiller. Mais c'est une bonne idée aussi de, de remplir le plus, le plus vite possible les premières zones alors, avec des embuscades alors, à vraiment. haut niveau. Hein. Moi, à je... haut bah, niveau, c'est pas un problème. Oui, mais là, tu as une 1, Pierre, il en a 3 de 1. Ouais, C'est-à-dire que ça, à vous deux, vous, vous remplissez la zone de départ avec des gangs. On remarque qu'on ouais, a la zone de départ, on peut déjà la blinder pour, mm. euh, au cas, ou, en cas de... de... C'est plutôt non, une bonne euh, idée. Ouais, ouais, a excellent, a 3, excellent, ouais. excellent, excellent. Je, je valide. Et mm. bah, alors, donc, dépose ton gang dans la case en le retournant côté embuscade. Fais gaffe à mon gang, Kevin, mm. s'il te plaît. Ne t'inquiète pas, je veux 1. bien élevé, ceux-là. On voit que <rire> c'est la mais Non, tu es là, elle, voilà. Bernice. Ouais, je ai, je ai fait pas voilà, alors on l'a refait. Vas-y, oui, tiens, non. voilà tes 4D. Montre-nous. Je vous le, le jet de Nico. était pas. Allez. Une paire de 1, une paire la de la 2. La... Donc un démon du premier cercle, un démon du second cercle et, et deux larves. Oui, voilà. Deux je larves Ah oui, à chaque fois. Ouais, ouais. Tu voulais du challenge Je rappelle ouais, ouais, ouais. que les démons du, du second cercle demandent un 7 plus au dé pour être tués. Et pour l'instant, on Ce que là, je non. ne sais pas faire. C'est marrant, c'est beaucoup moins avantageux comme euh, lancer. Euh, de mais n'oublions pas que l'on peut aider ses aider. camarades en dépensant du courage pour qu'ils améliorent leur dé. Parce que du coup, maintenant, il y a tout ça, quoi. Bravo. Alors, <rire> je vais faire, euh, Alors tu sais que toujours... pour les lancer de monstres, ils ne vont pas mais... faire de bons résultats, Moi, suis okay, fausse. Donc, tu poses en embuscade la garde nationale. Fire, fire, fire! fire. Ouais, mais non tu les embuscades ou tu les patrouilles? Non, nah, ils sont avec moi donc ils vont taper avec moi. Ah, donc tu le poses pas sur plein de. Si, si, si, si, embuscade! En embuscade. Non, mais de toute façon, il peut utiliser, ouais, qu'ils soient en là. patrouille ou en embuscade, non, il peut utiliser pour absorber les coups. C'est pas le problème. m'aider à tirer. Non. Non, non, non, non ça c'est juste pour. Euh, il, il lance une embuscade après la phase des démons. Est-ce que là tu sens que t'as fait le compte de dans le truc Ah Je me suis dit, les mecs qui vont avec moi. Non, non, mais vas-y, lance ton dé Il a pas compris. T'as un D6. Tiens, est-ce que je peux récupérer les dés du. Voilà. Il, là, a là, je, je, je, je, il a pas compris. Je peux te tuer, là. Bah, tu peux, à minima, à minima, tuer un de ces trois, là. Ouais. Mais Allez, lui, je... il est intuable. Deux bon. Eh bah, tu viens de <rire> tuer une larve. Voici un point de courage. J'aime hein. le courage. Et c'est quoi ton bonus Peut-être que tu à peux l'utiliser non, non, non, non. Non, il peut rester un... capitaine quand il est capitaine ou le donner à quelqu'un d'autre. <rire> Pierre, à toi On a dit que je posais les trois gangs voilà, dans l'invasion en embuscade, voilà. c'était une bonne idée voilà. pour protéger le truc. C'est ça. Ensuite, je vais me déplacer et attaquer. Est-ce que lorsque j'arrive dans cette zone, je bénéficie d'un soutien quelconque du fait que quelqu'un y est déjà Alors, tu bénéficies, il pourra t'aider à Ce attaquer mmh. mmh. mmh. s'il paye. Un courage. Il en a du courage ah, C'est un mec qui a du courage. Oui, on peut le faire. T'es la, la chance, ça te permet de, de... Un payer juste des pouvoirs et de faire quoi d'autre Ça te, te des permet d'activer des, des pouvoirs ouais. ou d'être utilisé à la place du courage. Mais c'est un peu gâché ouais. parce que ça coûte quand même plus cher que du courage. Il comme bonus point de courage Il améliore son dé. Au lieu de lancer un dé 6, il va lancer le dé du dessus. Je ne pas qu'il t'ait déporté. Comme ça, il vient lancer un d 8. Je lance un dé 8. Donc tu peux buter le démon. Attends, attends, attends. Tu peux pas faire un move, si ça, ça te dérange pas oui. C'est un jeu coopératif, <rire> les mecs hein. tu, tu, tu peux téléporter lui ici, Ouais. Ok en dépensant le pion de courage. De, de, de, de, chance. Chance. de chance De chance ouais. Ouais. Comme ça, lui, il peut t'aider, donc augmenter encore ton dé. Moi, j'ai Et... pas de pion de courage. Non, mais tu peux dépenser de la chance pour du courage, à la ouais. place de courage. Parce que comme ça, on peut le fumer. Et moi, je vais t'aider aussi. Donc, tu vas passer d'un des 6 à un des 8 à un des 10. T'augmentes la chance de tuer en effet notre ami... C'est ouais, bah, bah, euh... -ce bah, une bonne idée et on met beaucoup d'énergie. Hein. Okay, mais, mais, mais, mais, mais la question c'est est-ce que c'est obligé de dépenser un point de chance pour ça Et est-ce qu'il faut pas simplement attendre que les joueurs qui restent viennent aussi dans la zone sans dépenser ce point de chance Ouais parce qu'on va tous jouer avant que le démon. Oui. C'est vrai que tu peux aussi. Enfin, c'est vrai. Que... Parce qu'il y a une composante, c'est que c'est moi qui lance le dé. Hein. Donc, <rire> ça peut être un dé sans. Il y a que passe... pas des non, non, non, non, Moi, mais... je suis en face je... si on... <rire> Voilà, justement, il a, il a... Ah, un petit côté désespéré qui fait qu'il nous crame toutes nos ressources au premier tour. Et je suis sympa. L'idée était bonne, hein, cela dit. Euh... En face d'équipe, je pouvais essayer ma capacité pour vous donner du courage. Oh. J'en bah, ai plus. J'ai deux pions à donner. Oh, mince. Non, on on garde ton idée mais pour plus tard je pense. Voilà. Okay. Pour que vous puissiez aider des attaques. Donc pour l'instant j'attaque avec Toto. On est voilà. d'accord. Ouais. Ouais. Donc, donc ta chance euh... de commencer à taper... Si. Mieux vaut, mieux vaut. Mais De toute façon de il faut tuer aussi ces créatures là donc. Que un des que un des six vous êtes sûr. Attends si, le cercle... oui oh, le... Non, comme ça, ça c'est de... Et on va poutrer le, le... Comme ça, le... un de... deuxième cercle après. Les gars, vous êtes... Et donc, deux, Mais... je consomme un gars... Deux, tu tues lui, okay. quatre, tu tues celui tu tu tues le grillus, avec, ah, pour... oh, avec un 4 z... avec un c'est la technique, tu jettes le tu, tu, pouvais tu pas le, le Tu pouvais pas te le donner non, c'est un moment crucial, on se concentre. Vas-y, vas vas allez, Gratabaka ah, quatre. quatre Et voilà, un grilus qui vient de mourir, et voici un point de courage. Mal, il il est égal un point de courage ouais. par rapport à ce monstre énorme. Les démons, un point de courage. Quel qu'il soit. Oui. Il y a par contre les Périen. démons du quatrième cercle, quatre points bon. de courage. Merci, fait merci. bats et quoi L'équipette Ouais, j'ai mis un a un En fait, il a une espèce de os. J'ai mis un thermomètre dans le... D'accord, l'oreille. Vas-y. De... Eh ben moi je bouge pas. Grâce à des, <rire> un ciblé, je peux tirer dessus. Où la tétette, il voulait... Alors, tu peux, tu, tu peux, mais ça veut dire que tu n'aideras pas les combattants là avec ton courage le cas échéant. Ce qui est pas très malin. qu'est-ce que c'est que ça Je <rire> risque rien à venir. Ouais. Allez. Allez, la sniper. 6. Yes ouais, fais... Tiens, enfin, je décourage. Tiens, tu Toto est dans la place. Hein. Hop ah, J'arrive. Ouais, Kevin est Est-ce ouais, que des gens des peuvent m'aider pour que j'améliore mon dé alors, allez, vas-y, moi j'en ai Pourquoi deux. Pour <rire> euh, essayer de tuer le dernier. Mais bien sûr, moi j'ai le dernier joueur. Et combien de combien personnes veux-je m'aider? Ai une fois. Une fois, deux donc, moi, fois. Moi j'en ai deux, donc vas-y. Mais t'as le qu'une fois de toute façon. A... Un... Ouais, non, mais t'en as qu'un, je vais l'aider moi. J'en ai ah, deux. Bah, et allez, ouais, si non. vous m'aidez si tous plus plus les ans. trois, je lance un des douze. Hein. Ça, on est sûr de le tuer, quoi. Une chance sur deux. Non mais sûr de le tuer Si vous aidez tous les une trois, on lance le dé 12, 12. C'est un pari les gars Une chance sur deux, les gars C'est con qu'on peut pas arrêter de le faire un coup moment coup. De toute façon sinon il va nous tabasser Allez on, ouais, on paye. paye Allez on paye les 3 on en Qui a 3. envie ah. de tester une attaque de démons de cercle de personnes <rire> Personne <Bon. rire> on allez. allez On croit en tout 10 <rire> hein, Voilà On l'a eu Respect Merci beaucoup pour l'aide Ça marche pas comme ça On a tous joué C'est la fin de la phase des héros On va passer à la phase des démons Donc d'abord je vais avancer le marqueur de 5 cases. 1, 2, 3, 4, 5. On ne passe pas entre 6 et 1. On ne passe pas entre 6 et 1. Et maintenant, les démons attaquent les joueurs présents dans leur case. Il n'y a plus de démons. Et oui, a tous poste. pas d'attaque. On a cleané la zone, les gars. Là, on est Pardon. parfaitement propre. pour en l'occurrence. On passe directement au tour numéro 2. On change de capitaine. On décale d'un cran. Non. C est, c est <rire> si, si. Ah, <merde. rire> euh... On est de nouveau en phase d'équipe. Je vais donc donner du courage. Ah. Un point de courage. Voilà. Merci. Mais là, tu te. C'est Toto le pouvoir. chef. C'est moi, je suis. Oui. C'est Toto le chef. Et, ouais. enfin... Et... Et là on a perdu. Mais il n'y a, a pas de courage dans la réserve à dépenser par Toto. Hein. <rire> je, je, je, je, je, je précise. Les gars, on avance, on avance, on avance, on avance Go, go, go go. go Et on en gagne une fois qu'on a fait le petit tour, hein, c'est ça ouais. Genre Là je remettrai 4 quand on arrivera là. Ce sera moi en fait. <rire> Sauf, euh, n'oublie pas qu'il peut décider de rester capitaine toute sa vie ici, ouais. ouais. c'est sa capacité oui, spéciale. Est, capitaine. Capitaine de Il police. en est capable. Ne dites pas ça, il en est capable. Eux, ils n'avancent pas. Alors Justement, ah oui, on a oublié de faire une, oui. une avancée quand même, oh, vous êtes gentil. Oui, oui, oui. Lui, il entre là, donc en fait, ils se décalent tous d'un cran. Donc, donc lui se génère, bien. hop, voilà. Le capitaine. Ah, je suis le capitaine. Quatre, voilà, quatre, ah, oui, alors, on n'a pas alors, encore mieux. Par contre, il en a plus euh, sur le boss. Si, parce qu'il en génère un, hein, en fait. Ah oui, à chaque fois. Il quoi, en quoi, génère un chaque tour. C'est lui qui génère. Vraiment... Le troisième cercle, le troisième cercle. <rire> il <rire> Mais pareil. Une paire de deux, une ah, paire là, de un, donc nous récupérons exactement la même. C'est bon, t'as les filles Voilà, ils sont là. Par contre, il n'attaque pas. Larve. Et là, l'embuscade se déclenche de la garde nationale. Non, là, lui. Quoi, lui Ah, si, si, ça. Les larves peuvent être tuées ouais, par ouais, l'embuscade. Être... Ouais, ouais. Un des six. Est-ce que quelqu'un peut lancer un des six Je vais lancer ma garde. Vas-y. Lance ta d des six. Des... Des... Des... Des... J'ai oublié de me la mettre. Pas en... Non, ils attaquent, mais ils, attaquent, ils ont attaqué ici, il n'y avait personne. Et après, ils bougent. Ah, 4, 4 et bien, on va retirer une larve et mettre un pion de courage dans la réserve. C'est pas pour moi. Pour ça, c'est des gardes. J'ai oublié de mettre ma. Ma garde aussi nationale. Mais ah oui, mais c'est pour Tu pourras tout faire au début ton tour. Euh, Je de... c'est pour tout le monde. Oh. <rire> <rire> j'ai des dons à acheter, moi. pas besoin de soins. Éventuellement, est-ce que les gens ont des dons à acheter, ont les moyens d'acheter des dons Non, j'ai pas les moyens. Des... Ah, t'as Nico qui peut acheter des... Et par des contre, salari. Nico, tu peux recruter en effet, puisque ouais. tu es toujours dans la zone de départ. Tu peux recruter encore Ouais, ouais, ouais, recrute. Regarde, t'es dans la zone de départ. T'as le droit de retour. Lance ton D4. Refais un, s'il te plaît. 3 gangs si gang, est ce que mets trois gangs plein c'est blindé prends la garde nationale non comme on prend la garde nationale ouais, la garde nationale Ouf. on va pouvoir en mettre pas mal ici ah, on va blinder la zone 4 ouais je prends la zone par contre, contre une... le... Ouais. le démon majeur est ce qu'il a des pouvoirs tout le long de la partie alors Procrustesse, non les, les ah. seigneurs démons ne mettent jamais d'effet sur le plateau ils n'ont un effet que quand on se bat contre eux D'accord. ouais c'est les autres là bas c'est eux c'est les démons du quatrième cercle qui eux mettent un effet plus cher la grosse bestiale là bas elle, elle bouge ou pas hein, alors la... elle bougera quand on amènera ça de 3 à 1 Ok. faut qu'elle fasse en tout. Elle bouge assez peu souvent. Ouais, ça va. Ouais, mais tu vas voir. On l'a raté avant. bien. Les gars, on est en nouvelle phase d'équipe. Oui. C'est pour ça que j'ai donné du courage. Tu peux mettre. Non, il est pas dans la bonne case. Il est là-bas. Tu peux avancer. on est dans la phase d'équipe. Personne achète de dons. Allez, je pas les moyens. Eh bien, alors, on commence la phase de héros, capitaine. Vas-y. capitaine. Allez, je vais mettre un coup de lance-flamme. On va arroser ça. Et bien regarde, ouais. le grilus et voici un point de courage. Pierre à toi. Alors, je fais une synthèse. Se déplacer de 1 à 2, j'ai réfléchi, ou attaquer fracasse euh, On va fracasser peut-être ouais. Euh... Ouais. On va fracasser ou j'avance fracasse. et et, de... et, et, Kevin, et Kevin fracasse derrière si, moi Si tu avances, tu vas encore révéler La... du... Mais ouais. l'avantage, si tu avances, tu révèles ici... Et Kevin, quand il attaque, il peut décider de mettre ses résultats là ou là, donc ah oui. ça lui donne un peu plus de choix de s'il. C'est hein, es oui. oui. alors, alors après, le problème, c'est qu'en tant que médecin, si je m'éloigne <rire> de vous, c'est dommageable. C'est pas toi des... C'est pas tête de ligne, normalement. C'est pas à moi Ah, mais c'est un ligne. peu un médecin, quand même, corps à corps, hein, le, le Doc Hunter, il y va, hein, il... Ouais, as, il a un tu pouvoir autopsie qui fait... T'as regardé ton pouvoir autopsie, que tu vas pouvoir débloquer Autopsie, au lieu de faire euh, des premiers secours, tuer un sbire des limbes euh, dans euh, votre zone. Ah, c'est sympa, ouais. Mais tu vois, il, il, il y va quand même ah, un peu, la de hunter, ouais, hein ouais. Celui qui a peur, c'est un peu rough. <rire> je vais y aller, je vais me déplacer dans la zone 3, parce que j'ai envie, moi aussi, eh bien, de faire tiens, le, le fameux jet, tiens, là, lance qui euh, permet de montrer... J'y euh, vais, mais ouais, j'ai peur. J'y vais, mais j'ai peur. <rire> là, une personne appeler 3 le troisième cercle. La neige, elle est trop molle, pour moi. Et j'ai mal. C'est bon. Mais j'ai peur. Un niveau ah. Et ben vous voyez, comme Ça je suis, non, mais comme je suis mauvais au jet, c'est une bonne chose. Vous voyez Ça, C'est intéressant. Voilà, donc je me suis déplacé, j'ai donc révélé des monstres. Et tu peux attaquer Je eux. peux les attaquer, en effet. ce que je vais faire avec ma capacité de indécise. Ah, ce qui est bien, je suis ce qui bien pour un départ. Tout hein. seul, mais c'est pas mal. Et donc on a dit que si je faisais un 2, un 2, tu tues tu la tu larve, et un 3, je, tu je tue la larve. Non, un 4, 4+. Grillus. Grillus, car grilus. il a 3 en armure. Je récapitule, c'est comme ça que je fais de l'apprentissage. Le... Voilà, pédagogie c'est l'art de la répétition. Oh, magnifique, le Grillus est mort et voici un pion mais, de courage. Mais je peux pas faire 4 plus 2 Non, ouais. un dé ne que sur une créature. Oh c'est dommage. Il <rire> faut un deuxième dé absolument. Et tu ne combines pas les dés, sauf le sniper qui a une capacité qui permet de combiner 2 dés pour avoir un résultat oh là, plus haut. Bien, ah, ouais. donc, et donc là, j'ai fini, fini de très bien jouer. Exactement. Je pense que tu peux le reconnaître. Bah, oh tu, tu as très bien joué. Et <rire> je donne la, la, la primeur de maintenant à Kevin de nous ça, ça sa capacité. Oh. Ça <rire> la première fois, il a bien joué. Moi, je, vais me... <rire> je vais mettre ma garde nationale, comme ça, ça va devenir de Renforcé plus en plus. Renforcer l'embuscade. Et maintenant, je vais attaquer. C'est une bonne idée. Là, si tu peux. Un des 6 oui. Un des 6, mais est-ce qu'on est qu est... essaye de est-ce que, Est-ce que on va venir en... je vais peut-être venir en soutien de toi oh, oh. Ah non, Comment faut être pas dans la même case. Cas. Ah, toi, toi, toi, tu es merde, tout seul. Ouais, euh... On peut s'auto-booster Non. Moi, je vais te donner toute ma confiance. Alors, je passe à un des 8. Est-ce que ça va être suffisant La peu de chance que mais je Ouais, t'es un chatard. Moment. Ouais, moi aussi. <rire> Allez, il avoir, a Je vais faire 8, moi. Il a aidé. Bah je t'aide. Non, mais je compte sur toi, sinon c'est Pampon. Eh ben, c'est C'est, C'est un peu moche tu peux pas relancer avec un petit chance Non Que dalle Non, tu sors. <rire> <rire> bon. Pour, pour ma part, je vais attaquer <rire> dans la non, zone. Ne m'aidez pas. pas, pas. Ne m'aidez pas. Non, pas, non, pas non, besoin, non, là, vas... Deux, c'est suffisant. Oui, pour la larve, ouais. Et je vu. vais repartir ici pour aller recruter. Comme ça, ça c'est un de nous qui allons nous prendre le coup dans la vie. Oui, ah, moi, j'ai un en armure et quatre points de vie, donc non. C'est sûr que j'ai pas envie de les prendre, les coups. Bon, allez. À, à toi. Ouais, je me déplace, moi. Tu vas où Fais, Tu, tu te rejoins te, le docteur ouais, je, je vais dans la zone 4. Tu poses, ta, tu poses pas ta, tes troupes en embuscade si, tu veux Et justement, il va dans non, la, ouais, ouais, il, ah, il va dans la, voilà. tu les mets là? Okay. Ah. Bah, oui, parce que c'est Donc... une guerre nationale. Là, il y a le gang. On peut pas mettre autre chose que le gang. Non, là, elle elle est, est elle remplie de le... la zone. Ah, d'accord. Un seul que... type, un seul type de troupe dans une zone donnée. Ah, d'accord. est okay. qu'il est sous stimulant, bordel? C'est-à-dire que non, autant, a... autant, <rire> non, parce que j'aime bien repréciser. Quand je recrute, je ne peux recruter qu'une seule forme. Qu'un type. Ouais. Et quand je dépose dans une zone, bah, un elle type. est Donc, définitivement... Oui. Et il y a une quantité maximum quatre. qui est inscrite euh, ici. Voilà, quatre. D'accord. Quatre okay, troupes. Euh... Mmh. Ok. Il comprend Donc, vite, mais il faut l expliquer longtemps. Mmh. <rire> mais non, mais c'est pour les gens <rire> qui regardent la vidéo. Bon. Hein. Alors moi, ça sert à rien que j'aille poutrer le, le démon de classe 2, parce que j'ai qu'un des six. Ben bah, alors... C'est vrai. C'est vrai. Ou alors, c'est-à-dire que tu pouvais ne pas t'arrêter là, aller là pour tuer la larve. Oui, mais j'ai décidé de renforcer l'embuscade. C'est très bien. Donc, tu t'arrêtes là. Donc, fin de la phase des héros. Tous les héros ont joué. On passe en phase des démons. Tu n'avais pas le pouvoir qui te permet de tirer à une distance de plus Non, c'est J'avance le petit jeton. 1, 2, 3, 4, 5. Je rajoute donc 4 pions dans la réserve de courage. C'est le premier point. Je rajoute un dé dans la réserve de désespoir. Et on avance sur le cerf du Seigneur. Lui, il passe en position numéro 2. Les démons attaquent. On commence toujours de la fin vers les, le les, début. Les, les, les, Pardon. Ah oui, il y en a deux. Donc, capitaine, <rire> oui. peux-tu nous dire qui se fait taper Puisque ouais. c'est le capitaine qui choisit qui prend le coup. C'est moi. Très bien. C'est un démon de deuxième rang. C'est ça, tu vois C'est l'amnégation. 2d10. C'est l'amnégation du 10. Ouais. Capitaine lance 2d10. Ouais, Cela, il ne dure pas longtemps. Fais pas 3 <rire> ou plus. <rire> fais 1 ou 2, mec. Voilà. 2d10, tu vois. voir. Hein. Non, non, justement. C'est le capitaine qui fait la tête, en fait. C'est le capitaine qui lance les démons. Tu, bon prends, non, mais... tu perds donc 4, bah, ça touche, et 6, ça touche, puisque tu as 2 en résistance, donc tu prends 2 points de dégâts. Alors Bah en fait mais ça pourrait T'as 10 points. Ici, le Doc Hunter se fait attaquer par la larve. Capitaine lance un des 6 seulement pour la larve. Pas de problème. Ça tape pas très fort les larves. 6, 1 point de dégâts <rire> pour Doc Hunter. <rire> ce mec n'est pas ton ami, Très bien. <rire> Plus beaucoup de les démons attaqués, et maintenant les démons avancent, donc lui se dirige vers la sortie, celui-ci ici. Petit, et capitaine, nous avons un nouveau spawn qui arrive dans cette zone, peux-tu lancer les 5 dés avec Alors des... c'est après, après. Ah ouais, une ouais, fois ouais. qu'ils sont déplacés. 5 maintenant. Hein. Oui, 5 ouais. dés maintenant. C'est de... beaucoup là. Ça monte un petit peu. Ah ça, Attendez. Alors ça me fait un... Niveau 2. Un niveau 2. Okay. C'est voilà. tout. Ouais. Ça me fait un niveau 2. Un niveau 2. Très ah bien, donc on, on va, va ajouter... avec sa larme. Et ben donc lui... Qui vient avec sa larve. J'aime beaucoup cette non, histoire non, de la c'est très sympa. Non, lui il reste. Là, euh, Star, cool. Donc voilà, on a, le, on a le Doc Hunter devant. Euh... Et maintenant, en effet, les embuscades. Donc ici, l'embuscade, ça sert à rien de lancer, puisque à cause de Hanmo, on ne peut pas attaquer le démon. Mm. Ici, il y a une larve potentiellement à tuer, donc la garde nationale va attaquer. Ouais. 2D6, 2d6, 2d6, il y en a 3. Ah ouais. donc, donc 2d6, capitaine. capitaine. Capitaine, capitaine, capitaine, capitaine, capitaine. Mmh. capitaine. Merci. Ouais. Il a se barrer celui-là. Ah bah Ouf. oui, oui, celui-là, on a un peu de chance de le. 3 et 2, c'est suffisant. Mmh. On rajoute un de courage dans la réserve. Excellent. Il y a maintenant 6 pions de courage dans la réserve. Bah, on va pouvoir l'utiliser. On commence à causer là. On va s'acheter un don. On a terminé la phase des démons. On commence donc la nouvelle phase. Le capitaine. Tu peux utiliser ta capacité, à qui donne-tu plus en capitaine Je vais rester capitaine. La piste d'Apocalypse n'évolue pas au final. De quoi La piste d'Apocalypse ouais. n'évolue que quand un héros meurt ou que des démons sortent. Il n'y a pas de comptes en retour. Non. Il y a juste de plus en plus de dés là-dedans. Pas besoin de comptabiliser le ce qu'il fois qu'on a fait. Parce que je veux acheter ça. On appelle ça un capitaine égoïste. En fait, il veut rester capitaine pour pouvoir se servir dans la réserve. Non, non, c'est pas vraiment Rana, en fait. Moi, je vais avoir un rôle qui tape, mais aussi un rôle qui aide. Et ce pouvoir-là me permet de rajouter, non pas une amélioration de dé, mais vous donner un dé en plus. Alors, je t'ai raconté l'histoire p... de la pizza. <rire> non T'as piqué dans la réserve C'est du, du hors caméra ça. <rire> C'est du méta. C'était une pauvre pizza abandonnée qui traînait dans un. Ouais, parce que Et tu l'entendais. <rire> mange-moi, mange-moi Mais <rire> m'a mange-moi, moi je lui dis oui. que je, de je de suis quelqu'un d'altruiste. Donc t'as piqué dans notre réserve de courage pour t'acheter quoi, dimanche Il est en train de choisir. Oui, mais il a une C'est surtout euh, ton pouvoir de euh, au départ. Les autres pendant, les, pendant ce temps-là Alors, mon, mon pouvoir de départ. Oui. Euh, mon, mon pouvoir que je m'ajoute. Hein, travail en équipe. Mets-toi quand... un petit marqueur, tiens, pour dire que tu l'as débloqué. Celui-là, je vais le prendre. Quand un héros vous aide, ou quand je vous aide, on peut. je donne un des six en plus. Au lieu d'améliorer un de vos dés, vous pouvez décider de prendre à la, la place un des 6 Je lance deux dés. Sachant qu'il va, bien faire... qu va bientôt, bientôt prouver, bon, on va en quoi. profiter un maximum. Non. Alors la question après c'est qu'est-ce que je prends et je pense okay. que je vais peut-être booster em... les embuscades. Vas-y. Bah, si. Ça me paraît pas mal. On peut, on peut bosser pendant qu'il fait... fait son marché. vous pouvez vous soigner ou soigner quelqu'un dans votre zone qui aurait perdu point de... On peut se soigner sans le médecin Tu peux te soigner toi mais le médecin il soigne juste mieux. Tu peux te rajouter on un point. Ah oui donc il nous a vendu du rêve au premier tour mais non, non, il Il a plein de capacités. Il a des vraies capacités. Par contre, si vous si vous soignez ah, alors qu'il y a un démon il dans il votre coûte zone... Il coûtait 6 en fait. Il coûtait 6. Oui. Mmh. Donc tu piques encore un dans la réserve Non, non, non j'utilise. Oui, c'est ça. Le, le vocabulaire. <rire> <rire> le manager de merde. Donc... On va t'utiliser. Qui est-ce qui a perdu de la vie Non, bah ben, moi. moi. Alors toi, le problème, c'est que tu as des démons. Si tu te soignes, ça te coûtera un point de courage pour te soigner. Ouais. Ici, vous pouvez vous soigner gratuitement. D'accord. D'un point chacun. Moi, je peux Mais soigner quelqu'un. Alors, moi, je suis pas là. Moi je suis là-bas. Toi t'es parti recruter. Vous pouvez vous soigner les uns les autres. Qui a besoin Il que toi qui a besoin. Moi je veux bien. Et il y a deux personnes dans ta zone. Bah voilà donc tu te soignes et ils te soignent. donc c'est bon tu peux gagner deux points. Deux points. Oui. Chacun soigne d'un point. Moi je ne soigne pas. On est bon pour la. On est bon pour la phase d'équipe. Non par contre par contre ami Bernice. Est-ce que tu peux baisser ton maximum de santé de un point car tu as développé un ta maladie est en train de te ronger Non non non c'est pas celui-là. tous. Tous. Oui. Chaque fois que tu prends en un don, c'est moins, moins un. La <rire> est moins efficace. Votre capitaine euh, ne se sent pas très bien. On a terminé. Bah, <rire> cap... moi, tu tu euh, veux pas recruter toi bah, Recruter. Ah si, je peux lancer un des quatre pour recruter. Ouais, je suis non, dans la zone de départ. C'est toi qui va jouer le premier. Bah, ouais, bah, non, ouais. on est encore Quand une phase même, de... ah, ah, qui... que dalle. Bah, puisque j'ai déjà une patrouille à 4, je vais garder ah, ma patrouille à 4 ouais. et pas prendre un, un à la place. Tu préfères Oui. Ah, intéressant aussi. Étant donné que tu ne l'as pas posé, si tu avais pris autre chose. Ça aurait je... changé. Ah, ah je virais, oui. Tu ah, as oui. As... ah, ça remplace. T'as le droit n'avoir qu'un type de troupe avec toi. Ah, Donc, si tu veux prendre ouais. une nouvelle, tu, vires les... tu rends les anciennes dans la... La... le paquet. Bon, c'est pas une. On est en phase d'équipe toujours Bah, sauf si ah, quelqu'un. Oui. Pour moi, je pense qu'il n'y a plus grand chose à faire en phase d'équipe. Je pense qu'il n'y a plus grand chose à faire. Phase de héros avec le capitaine qui commence On commence avec le capitaine. Encore lui. On l'a déjà vu, ce capitaine. Écoutez, je vais pas la star en fait. Prêtez ma forte. Oui, bah, c'est la moindre chose. Je pense que c'est Tu es là. Déplacement. Tu... Alors, ah lui, je peux pas le tuer, lui. Lui, il ouais. va sortir. Ouais, lui, on... lui c'est mort. Tu lui, attaques Lui, il va sortir. Vraiment... Ouais, bah, mais oui, si attaquer, on se déplace lui. tous pour. Non, tout... non, les... ouais, c'est mort. Ouais, Laisse-le bah, sortir. C'est temps ouais, pas pour un. Que... Non, non. Je vais attaquer, allez. 4. 4. bien, moi, tu viens de tuer là. la larve et tu reçois un point de courage. C'est déjà ça. Le fait que ce soit des démons de cercle 2 qui passent. C'est un point. C'est un point. Un, point. un point. Pierre, à toi. À moi. Eh bien, je... il te reste des points de... Il a du courage. du courage. courage, donc ouais. tu pourrais m'aider en lançant un des 8. T'y crois Je veux que les faits existent, j'y crois, j'y crois. <rire> de quel film ça vient <rire> Allez. Ben, dépense ton point de courage. <rire> alors, euh, alors, tu l'aides ou pas La question. Oui. Ben, un un dépense ton courage. Ton stimulant qui peut t'aider pour quelque chose sous, euh, sous notre écran pour les téléspectateurs. <rire> puis, stimulant, il peut t'aider à quelque chose non, non, à rendre la vie ou à bouger euh, plus. Pas là, non, pas pour l'instant. J'ai pas encore gagné autopsie. Non. J'ai hâte, mais euh, voilà. Euh, Le Toto, il des des des des Et on en en Tu les larves. Avec l'autopsie, tu tues les larves. Mmh. Pour répondre, il mmh. faut envoyer un SMS au 66, 66. C'est ça, ouais. C'est surtaxé Il faut que tu m'aides Je suis en mesure de t'aider. parce que sinon, ça Je peux rien faire. Je suis en mesure de t'aider. en mesure de m'aider. Ça me surprend. Donc ouais, c'est un dé comme ça que je lance Oui, affaire, un dé 8. un, ouais, un Puisqu'il t'a aidé. C'est pas beaucoup. Une bah, chance sur 4. C'est ou, euh, oh. ou 8, mec. Mais... On peut pas l'aider. Aux... Non, non, non, non, on n'est pas, pas, pas dans la zone. On pas dans la zone. Et là, tu vas réussir, je crois en toi. C'est le momentum. Yes, yes. C'est magnifique. Voici un point de courage. Et une promotion. Oui, un Médaille. Tu es maintenant supérieur Est-ce Est-ce que, est que tu en veux un peu Ouais. Un peu. Ouais. Ce Donc, qui est un peu idiot, c'est que j'ai mais... des... pas donné non. de courage au tour-ci, j'étais tout seul là-bas. C'est un peu idiot. Oui Tant pis. Ben, <rire> Parce que de toute façon, on ne pas mieux qu'on retraite après, pour reprendre du... Moi, je, moi, je vais retraiter pour recruter. Je suis un recruteur. Parce que là, avant qu'ils arrivent, on a un peu de temps. À toi. Tu retraites, ok. Moi, je, je vais rester le... là pour je... donner du courage. Je me déplace, je recrute. Ouais, enfin, tu recruteras, ok. Ouais, ouais. Fin du pour tour Fin à Amis des démons, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5. Je rajoute un dé... Je rajoute du courage. Je bouge ici. Aucun démon n'attaque. Ah si lui il attaque Capitaine, qui est-ce qui se fait attaquer par le démon Attention. Alors qui on a ici Qui a le plus de points de vie Pas moi. 4. 4, pas d'armure, rien. pas 4 Vous avez 4 tous Ouais moi je suis pas là, donc Non j'ai 5 de Bah c'est pour toi malheureusement, je fais péter. Capitaine, 2 des 10. Ouais bah fais-moi un beau jeu. 2 des 10. tu sais ce que ça veut dire un beau c'est dans ce, ce cas-là. Ah, les bleus. bleus ouais, prends les bleus. bleus. Tu vois, j'aurais été capitaine, c'est moi qui lançais. Ça va peut-être intéressant. <rire> Alors, il, il va, va faire un. Voilà. Un ouais. hein. Donc, tu, tu Donc un point. Vie. Bon, très bien. Tu prends un point ah, Ok, ils avancent. Capitaine, il faut lancer tous ces dés maintenant. Il y en a 6. Il y en a de plus oui. en plus. Tu vas pas rester capitaine pour longtemps, c'est un peu trop de, trop de responsabilité pour ouais. toi quand même. Oh, ça pue. Il y a un niveau 3. Un caco. Il y a quoi Un caco, un caco et un deux. Ouais. Vas-y, un 2 également, voilà. On se tape que des gros baises. Là, je rappelle que le cacodémon, c'est 2, 5 pour le tuer. Il ouais, faut faire sur 2D. Oui, ça va relancer au moins 2D. Si vous ne savez pas lancer 2D, ça Et sert à rien. J'ai un pouvoir qui coûte 8, qui me permet de lancer un D2. Ouais, mais arrête va oui, vendre de... euh, <rire> ton truc, putain Oh, je suis le capitaine, <rire> euh, vous allez la fermer, écoutez Ce sera dans 5 tours. <rire> ok, donc là, ça pue un peu. Il nous aura marché dessus. Lui, il bouge. Lui. Euh, lui, il avance, il sort, il nous met un point d'apocalypse dans la figure, Voilà. Ah ouais, lui on l'a pas tué, Non, donc, non, il, il se barre, l'embuscade n'a plus rien fait Alors il se déplace, ah, il se déplace ah, avant, D'accord. Ah, c'est oui, le déplacement et après l'embuscade. Ouais. Là, là c'est dans l'ordre, il y a bien des compte 1, 2, 3, Donc euh, il n'a pas eu le temps d'être intercepté par... Ouais. Je vous l'avais dit qu'il avait une façon... Est-ce que nous changeons de capitaine Ouais, je vais changer de capitaine et tu as fait un très beau tir. Je te cède ma place. Nous sommes en phase d'équipe, donc on peut se soigner, ça coûte un courage s'il y a des démons dans la pièce, dans la case. C'est euh... bon, bah toi, tu vas pouvoir te soigner. Hein. Bah, tu peux te soigner. Gratuitement, il ouais, n'y a ouais. pas de démon. Donc, remonte. Recrutement pour ceux qui sont dans la zone de départ. Ouais, un des quatre. C'est yes, toujours un des quatre, sauf pouvoir. Pardon. Quatre. Je vais regarder. Texas. Ouais, ouais. Oui. Vous prenez quoi, les gars On va Armée. J'ai deux armées, maintenant. Moi, je vais en prendre une, alors. Je vais dépenser un point de courage pour prendre... Quoi, un... Ah, un truc de plus. Un, ah, un Texas, Texas Ranger. Ranger. Oh, je sens qu'il a pris Kevin. Je que ouais, que comme, ça, comme ça, on va, va blinder de l'armée en zone 3. 3. Ça, ouais. ça pourra diminuer le cercle du désespoir de 1 quand un Texas Ranger est tué. Jusqu'à ouais. un minimum de 1. On retire un dé. Ah non, on, retire, on baisse le cercle du désespoir, on recule. Non. Bon, donc je prends 3 et je dépense 2 de ma chance ouais. pour laisser ouais. 2 dans la réserve. C'est -ce honnête il bouffe pas tout Et en ouais. don, je vais prendre... Je pense que je vais prendre les abysses. Comme ça, je serais indépendant et j'aurais pas besoin d'aller piquer trop dans la réserve. Tu vois. peux nous la relire, les abysses En chose. tant qu'action d'équipe, j'augmente le score de la piste d'apocalypse de 1 et je, je reçois 6 points que je répartis entre courage et santé. D'accord. Donc ça me permet d'aller chercher la droit. santé. Oui, mais ça me permet d'éviter de piquer là-dedans et de me d'être un peu autonome dans l'achat oui. de mes dons. Par contre, je montre un peu l'apocalypse. Et ça me permet de rajouter là, donc je débloque, un des 6... Plus. Pour la réserve d'attaque. voilà Moi je voudrais faire un peu pareil, mais garder de 4. Et l'entendez, pardon j'ai oublié. Ouais. J'ai les cadeaux. Qui va acheter quelque chose ce tour-ci que je puisse donner J'ai deux points à donner aux gens qui sont vrai, dans ma case bah, seulement. Ben, moi j'ai des trucs à... Moi je, je, je suis friand pour aider. T'es dans ma case Mais ouais, toi t'es ouais, Non mais sont... bah, c'est toi... Mais, toi, mais les deux mecs qui sont... Ouais mais c'est ah, bah, seulement les gens dans ma case. Donc je leur donne un à chacun. Je vais reculer. Je peux donner à ma case. Tu m'écoutes toi connard je <rire> suis pas bon à la flatterie. mais max, là. <rire> Il tout donné. Voilà. J'utilise 3... 3 chances, plus une chance, enfin, plus ouais. un, un courage. courage ouais. pardon. Donc 4. Il me faut non. les deux courages qui. J'utilise, j'aimerais utiliser. J'utilise. Pour pouvoir acheter donc. Euh... Fais un exemple. Espoir. Ça va. Qui va me permettre après aussi d'ajouter un des quatre mon attaque. Est-ce que tu peux éventuellement m'interpréter l'intersyndicale euh, à l'envers, sur la chaise euh, euh, Non, euh, je peux pas. Non. Allez, vas-y, ah, pense <rire> Allez, voilà. comme okay. ça, je prends ça. C'est pas mal, on débloque des pouvoirs. Oui, c'est ouais, dans le okay. bon sens. C est, c est, on va dans le bon sens. Alors, j'attaque avec un des 6, on a dit. T'es où, là Je suis là-bas. Ah, tu vas niquer de la larve. Élément important, ouais, à la fin du tour le seigneur démon va avancer ah. et créer un démon de quatrième e cercle. Oh. T'as d'autres bonnes nouvelles là où Dans il sa est. case. Dans sa case. Tout ouais. va bien. Ça, ça va très bien. On, on y va un débordement, oui. Vous êtes OK euh, J'attaque Vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y, vas vas vas vas vas vas tu lèves au tout, vas-y. Allez, Allez ta l'arme. Oui, oh. paye ta larme. Paye ta larme. Tiens. Ça s'est fait. Un petit point de... Voilà, merci. Okay. Et puis, bah, on, va, on, va, on va sagement reculer. Moi, je me déplace. Ouais. J'attaque. Yes. Un petit sein est de 4. Ah, parce que tu peux attaquer à distance, parce que oui. tu fais ah. un sniper. C'est le préciser. Donc, je l'avais tout à un... pas ah, Non, non, là pour l'instant je peux pas additionner mes Tu peux pas encore bien C'est ouais, et... Bientôt, bientôt. 1. 5 et 1. Hop. Quand est-ce que tu pourras additionner Quand Quand il... euh, Le prochain don. Le, le prochain don. Entre les deux yeux. Qui va me coûter 7. Euh, bah moi je vais pas bouger là où je suis, hein, les amis. Je suis plutôt bien. Je ne vais pas y aller. Bah pas l'intérêt là hein. non de toute façon oui on va pas prendre des coups à part prendre des coups pour le plaisir de mourir hein, non on peut pas les battre est ce que je vais quand même en soutien du sniper parce que ça va lui arriver sur le gros bah, il va se déplacer ils vont attaquer puis se déplacer donc il se prendra pas d'attaque sourcier ouais ouais ouais, ouais sniper il est, il est clean allez je fais comme toi je reste moi je prendrais ça ok non je peux pas me déplacer je peux pas attaquer. non tu prendras pas ça <rire> bah, pourtant oui mais regarde on va avancer le seigneur on va renouveler tous les dons ah donc tout ça, ça va sortir. Ouais. Ah je croyais que tu remplissais juste. Non les... non, on change tous ah, les dons. D'accord. Il y a un changes. perso justement, c'est qu'elle furait qui permet de garder des dons pour pas les. Ah je Pour pas les sortir. Je croyais, je croyais intéressant là-dessus quand même. Ouais. Mais ouais. c'est le problème. Bon, ben, ben, ouais. Le Seigneur ouais. renouvelle les dons. Ok. Il a que des ah. bonnes nouvelles. Alors, Et... c'est pas mon tour. Si. Il ah, vous avez tous passé Oui là. oui. Moi je peux pas vraiment attaquer parce que. Ça servirait pas grand chose. Ça ne servirait pas grand chose. Donc je vais me bah mettre ici là. Tu viens ouais, avec, très ouais. bien. Bon, bon, on est bon Mais... Face des héros Face des, des démons des démons, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, je rajoute un dé. Oh putain, on pas passe fait. là. On est mal. Je rajoute 4 courage. On est mal, les gars. 1, 2, 3 et 4. On avance le seigneur démon. On remet un petit jeton. Ouais, un jeton voilà. Rouge. Ombre du seigneur ici. Ah, c'est bon. Hop, ça, on n'a plus besoin. Et. Il, y en, a, il y en a un qui arrive là, quand même. Oui, on problème. va faire. Alors, non, d'abord, le seigneur démon ah, génère oui. le... le démon du quatrième cercle. Ah, ouais. Mais me fais pas tirer. Alors, qui va tirer un démon du quatrième siècle Moi, je veux bien. <rire> Allez, vas-y. Je t'en prie. Fais-toi plaise. compte pas. Euh... Quel est l'horrible hum. faire... C'est derrière toi. Magdalene. Ça va. Ça va. Franchement, c'est sympa. Euh, Magdalene, si tu veux... Franchement, c'est sympa. La fille de Magdalene, Magdalen, la Black <rire> Magdalen, c'est une grosse femme boursouflée. J'adore. <rire> Ouais. Ah oui, en effet. Tu ouais. la mets où <rire> Tu la mets avec le seigneur démon, Magdalene. Et Magdalene. Est... Elle est décevante elle, euh, voilà. physiquement. Elle, quand elle arrive, en fait, euh, elle arrive avec six larves. Donc il faut mettre six larves avec Magdalene. Et sa capacité, donc c'est l'amour maternel. On ne peut pas attaquer Magdalene <rire> tant qu'il y, qu y a des larves avec elle. Elle oui. a un concombre de mer <rire> qui vit dans son cul. <rire> euh... Spécial dédicace à notre concombre de mer à nous. <rire> je vais la poser là. Merde Et je, tiens, je vais juste prendre ça pour les points de vie de Magdalene. Donc, Magdalene, elle a 4 points de vie. Comment on à la tabasse Elle a 4 points de vie, elle a une armure à 4. Donc, elle plus, sort, euh, <rire> émerge, hein. il y a 5 plus. 5 plus, tu fais un point de dégâts. Ça émerge. Tant qu'il y a des larmes. Tu peux pas faire des dégâts Magdalene. Tu fais d'abord toutes les larmes. Voilà, c'est Magdalene. Faut essayer de mettre des, la dame, des troupes. Euh... Et donc, en effet, ça avance. Ça me rappelle quelqu'un. Et on fait arriver. Alors, trop hein. trop <rire> off. Un hein, ici. Comme il n'y a plus personne, on ne sait pas ce que c'est. Et le Capitana passe à Kevin, Kevin, on est Et il faut jeter les sidons qui sont là et en mettre des nouveaux, s'il vous plaît. Oh, c'est con. Je peux claquer un chance pour le Transformer courage et là j'achète mon 8. Oui, tout à fait. Et je passe en des 8 à l'attaque. Il faut l'accord du Capitaine, mais oui. C'est qui le Capitaine Alors, qui veut quoi ah oh oh merde. merde je vous ai toujours dit à quel point je vous apprécie. Hein. <rire> bon. Déjà je fais un truc rigolo, Je rajoute Donc, un en Apocalypse et, et je prends 6 pions. Ça qui ah oui, il y a quand on... connard. Ok, ça. à voter, c'est bon. Ah toi t'es comme ça, toi t'es... Voilà, tu je vous, vous ai rajouté. Rajout. Bon, on a pris un point d'Apocalypse mais en échange j'ai reçu 6 courage. Et ça c'est pas arbitré par le capitaine Bah ben non, ah non c'est bon. Les amis te regarde par contre, j'ai pas le droit de le dépenser tant qu'il reste du courage là. Sinon, je dois le dépenser celui-là. Donc, dépensez le courage de la réserve. Ouais, vous plaît. Ouais, bah, en l'occurrence, j'aimerais bien <rire> bah, jeter mon ouais. premier don, bah, vas -y, vas -y, qui me donne un D8 à ma, en plus. Bah, ah oui, c'est puissant. Donc 1, 2, 3, plus les quatre de là plus un point de chance. Hein. Vas-y. Oh, donc là, pas... ça crame. Ajoutez un D8 à votre réserve. Hein. Bah, Vas-y, prends le petit jeton à D8 là. Voilà. voilà on, va ah, à, on va commencer à. On va commencer à tirer. là. Voilà. il ah, faut dire qu'on a une belle armée qui arrive vers nous. Et tu fais un don. Qu'est-ce que je prends général, bah, les gars All in. Il entre! Ah, allez, moi je rentre! Il y va. Tiens, c'est cadeau! À cœur vaillant, rien d'impossible! Et là, c'est le drame! Pitié par un autre 3. Non, c'est bon. 2-1. Et 1, 2. 2-1 et un 2. Alors, Alors, je pense que difficile de faire, faire les choses bien, s'il te plaît. Ah non! 2-1. Si, si, un 2. Bon. Ouais. Voilà, tiens! Ah oui, ça commence à se pénétrer. Je, je, <rire> je rappelle qu'on utilise en fait cette plaque là, et qu'en fonction des résultats qu'on obtient. Ça nous sort les bestioles. Les spawns. qui correspondent. C'est important. Je voudrais juste dire un truc qui a peut-être pas vraiment d'intérêt, mais j'aime bien dire des choses qui n'ont pas d'intérêt. Euh, on a l'habitude, hein. euh, ouais. On a, a l'habitude. Je trouve le plat la, la table belle. Ouais, photo d'ailleurs, tiens. Non non mais. Moi je prends une photo. Tu vois ce que je veux dire <rire> as vu ma table Franchement, belle, hein. Je trouve que en fait déjà la, la forme <rire> du, du plateau en S tout ça, c'est euh... voilà, super top. Non, ils sont fous de me Non, si toi tu es, mais pas autres Tu sais qui est le boss Non, mais je veux là, ça fait vachement plaisir de jouer à un jeu. C'était vraiment très intéressant. Quel connard. Bon, on passe au montage. Il a pas de cut. Mais tous les jeux, Peterson, ils sont beaux. C'est tout. Allez. Bouge de cul, là. J'attaque. J'attaque. Carrément Allez, je remplace un des 6 par un des 8. Si seulement tu m'avais donné des pions, j'aurais pu t'aider. <rire> mais t'étais pas dans ma case Bah oui, c'est ça le problème. Oh, 5 oui, et 8, c'est bon. Oh, et magnifique. de 2. Voilà, des problèmes en moins. C'est ça qu'on veut. Qu veut. Travail d'équipe, trop efficace. Salut comment on est bon Nous. Est-ce est que tu peux me déplacer <rire> en zone 3, s'il te plaît Non, mais pourquoi il <rire> y a plusieurs équipes sur cette Je <rire> sais pas, j'ai pas Voilà, les mêmes. On vient de non, déployer la première armée mon... en zone 3. Non mais on fait un co-op et il y aura quand même une équipe bol et une équipe de lousse, quoi. C'est horrible. Ah, une... Moi, je donne du courage couteaux, à ceux qui sont dans ma case. C'est tout ce que je dis. T'as toujours des seconds <rire> couteaux. Et attaque. Ouais. C'est pas vraiment des seconds. Surtout coups. maintenant que <rire> tu <rire> lances deux dés toi. Du... Ouais. Donc un D8. Dont un D8. La Bagarre. <rire> bagarre. Bah de toute façon faut, faut se dire, Allez, dire une quoi, larme. Je... tu peux nous dire les résultats s'il Ouais j'ai fait, fait, fait 4 et 1, donc tu pètes de larves, de toute façon il reste 2 larves peux... Non une seule, non, une seule, une salue. Salue, un, salue, ça une seule, une seule, une seule, une seule, mon D8 me sert à rien De toute ouais. façon euh, voilà, avec Allez, 3 Moi je avance ici Et je vais taper Faut pas trop trop sortir après, faut là quand même commencer à les arrêter les gens Merde Et tu fais un merveilleux 1 j'ai un D8, et si je fais un 7, je tue le... 7 ou 8? T'as une chance 8 sur 8. 4. Je l'ai fait, hein. Mais oui, bien sûr que tu l'as fait. Mais tu tu l'as déjà tout. fait une fois? Ah mais après, tu vas te prendre... C'est quoi, quoi, on 3 va traduire la vidéo, on va à Et peut-être 2 <rire> des 10 d'attaque si t'arrives <rire> pas à Non, j'ai pas assez de vie pour ça. Oui. Est-ce que je peux téléporter toi? Je ne crois pas. C'est dépenser un point de chance au cours de votre tour de héros pour déplacer instantanément un autre héros. Donc, je vais venir, euh... Avec la larve, taper la larve. Le mec, après, peut-être que le mec qui a traduit a fait une erreur. Non, non, je te confirme. C'est moi <rire> de c est c est le le confirme qui ai traduit le mec qui tente pas. sa chance. Toi. Non, il est multiclasse, tu vois, c'est lui qui traduit. mais c'est tente, quoi. J'ai sculpté les filles. Non, ça, ça, c est c est bizarre, classe, vois, traduit, non. je suis un mec, tu sais, je tente ma qui... si chance. Euh, c'est celui-là, hein, le... le 18. Le 18, 18 c'est celui-là. Vous faites pas un 1 comme ton compère s'appelle Non, mais je suis pas... Bah voilà, c'est... Voilà, ben ah pas... si oh, la <rire> Tu peux pas la fermer ta gueule Regarde, si t'avais rien dit, je faisais ça. Terrible. Voilà, tu vois hein Alors... Ouais, Ici, il n'y a pas d'attaque. La larve attaque... Capitaine Qu'est-ce que la larve attaque J'ai 5 en vie. vie. D'accord, mais qui a peut-être une patrouille Avec lui qui donc... Euh, qui... Ouais. Ouais, ah tout merde, il pas mes... Mais t'as trouvé le poste en J'ai pas posé mes. C'était quoi comme Ah, bah non, je pouvais non, pas. C'est des pas... Templiers, je peux les mettre que là où il y a des Templiers. Alors, faut, faut, faut, faut, faut il fallait les mettre là-bas. Il fallait les mettre en face. L'évangéliste. L'évangéliste. C'est la règle. C'est le... fait le même. Ils ont le truc de Templiers. Si de toute façon, il t'attaque, toi, tu sacrifies un évangéliste, tu tu prends pas les points de dégâts. Ça, c'est vrai. On aura plus d'explications. Non, j'ai compris. Non, mais c'est bon, j'ai compris. Prends-moi un point, comment Eh ben, il t'attaque. Kevin, t'as pas compris quand il a le regard vide, ça veut ouais, dire je... qu'il a pas C'est moi qui c'est toi qui <rire> <l 'en> a... <rire> sinon j'aurais souvent rien compris. Oui, c'est mon Capitaine, bon. c'est toi qui l'attaques, vas-y lance le deux. Vas-y, vas-y. Vas vas il attaque qui Déjà que déjà qu non, des expression de regard vide. <rire> je vais faire un ou deux là, je vais faire un ou deux. Ouais, deux. c'est bon, il a deux dû, il a, dû, il a dû en armure deux, ça deux, pas de dégâts. La larve va faire. Déplacement. tu es mystique toi mais je fais Capitaine, il faut lancer tout ça, s'il te plaît, pour savoir ce qui nous arrive dessus. Attends, attends, essaye d'être... aussi. Non, après, d'abord le déplacement. Les monstres qui sont là se déplacent ici, c'est après les embuscades. C'est pas un démon ça. Non, c'est une larve. C'est un démon de 0 c'est pas une larve. C'est pas un démon. est sorti du... Non, non, il est dedans. Oh là ça ça a sorti. Non, non, non, ça, non, non. Il est pas foutu de lancer le truc comme il faut. En plus, il a fait n'importe quoi. C'est vrai Regarde, il a sorti un gros. Il a fait que des doubles. Il a fait que des doubles. Il a fait que des, des doubs. Des... C'est de de ah ouais, tu... chez nous, ça Il picote 4. Ah, alors, déjà, là, C'est un... cette figue Quoi Ils ne viennent pas. Bah, ouais, il... Mais ça augmente... il, me manque, il me manque une larve, en effet. Merde. On prend un point d'apocalypse. On on elle... Et on elle, va changer de pouvoir. Elle ne pouvait pas crever avant Non, l'embuscade, c'est après le déplacement ouais, des, euh, des démons. On change, on change, le... Le... On change le... en le... effet. Un saute. Ça y est, on, on se, se débarrasse ah, ah, de quand même. On va voir. <rire> ah bah, c'est cool ça. Et le suivant. Pouvoir... L'embuscade Et le suivant est Cositus Tu le connais Oui, je les connais tous. Malédiction. À chaque fois qu'un héros tue un démon. Ce héros subit en retour un point de dégâts. <rire> et maintenant les embuscades, on commence ici. Est-ce qu'elle peut... Non, elle peut pas réussir, c'est que des, des D6. Ici, de par contre, 2 D6. <rire> et capitaine. Oh c'est bon, bon. Ça la, tue. la larve est morte. On met un de courage dans la réserve. Et là, à quatre, à et 3 et D6. Derrière, elle a 3d6 ouais. en effet. On peut un soldat pour ajouter un des 10. Alors, excusez-moi, excusez elle oui. a 4d6. Je suis présent. Ah 4d6. Vous... Et on peut décider d'en défausser une pour rajouter l'attaque 1 d 10. Pour rajouter en plus. Mais ça se somme pas là, hein, c'est des d différents. Oui, oui. Mais on rajouterait. Ça peut bien avoir le coup d'en retirer une pour ouais. tenter d'éliminer. Ouais. On en retire une Donc 4d6 ouais. plus 1 bah, d 10. Et on d'accord. Rend... C'est quoi votre plan là pas suivi. On les... défausse une armée. Pour qu'elle lance à la place 1 des 10 en plus. Donc là, on va lancer 4 des 6 plus 1 des 10 d'embuscade là-dessus. Ouais, donc ça risque de bien nettoyer, ouais, comme ça, ouais, ça va... Ouais, ouais. Ouais, ouais. On va additionner les 6, résultats 3, 3 a... des déc... 6, mais toi, t'en donnes un. C'est pas toi qui a dit que t'en donne un. Donc ça va 4 des 6 on peut faire donc On va pouvoir grave augmenter ça, quoi. On peut effet. Allez, Kibbi Oh, il y a du beau. Ah déjà, 5 et 6 égale 820. Yes Ça, c'est une bonne nouvelle. Ça fait que 1 point, la vache. Attends. Et on tue une larme. La... C'est ouais, toujours Un 5 et un 6 aussi. Hein. Oui. Mais le 5, ah, Il a viré. Y a une larve qui saute. Une larve qui saute. Bon, au moins on s'est débarrassé du plus gros. Ouais. Ça a un peu fait plof. Hein. <rire> Pareil, Donc okay. une référence à Doom ça. Le oui. Exactement. On commence. Je donne du courage. Qui a besoin de courage <coughs> Moi je veux du courage. Mais ouais. Bah, moi j'en ai plus. Tiens tiens tiens Pierre. Merci. On est tous sur la même case. Alors capitaine, oui. euh, je fais appel à votre grandeur et à votre justesse <rire> oui. euh, pour vous demander euh, l'achat d'un don qui me permettrait de ajouter un des douze à ma réserve d'attaque. Ah c'est bon ça ouais ouais ouais. ouais, ouais, ouais go go vois, go, go allez. Pour, pour acheter un don il faut être là, là Non non, non. là, là c'est pour recruter. Acheter un don où. ou n'importe où Moi je vais je vais acheter un don pour pouvoir débloquer mon autopsie. Ça c'est malin. Parce que je pense que c'est quelque chose d'intéressant. Ça tue des larves ça tue une larve en phase équipe, tu tues une larve et tu chopes un courage donc c'est pas mal. Voilà, c'est intéressant. Euh, hum, on a H d'esprit. Comment Ça te coûte combien 9 euh, Ouais, au total 9. Ouais, ah, oui, mais tu montes, tu montes un dé de 2. C'est un conseil. Euh, ouais. ouais. C'est très bien. Comme ça je suis sûr de. J'ai un... une question, Pete. Oui, vas-y, je t'écoute. Comment fait pour gagner de la chance alors, c'est très dur. Soit tu as des dons qui te font gagner de la chance. Là, je viens de prendre, je suis content, j'ai pris esprit du sorcier, mais il faut que je dépense de la chance, j'en ai pas. Alors, sinon, collectivement, on dépense 9 de courage pour recevoir 4 pions de chance en face d'équipe. 9 pour 4. C'est hein. <rire> ça. Euh, moi, je dis, va Tiens, te faire foutre. Je donne 8, <rire> hein. Tu peux nous faire des cafés. <rire> Alors, la question <rire> À sa taille. C'est est-ce que j'attaque <rire> ici ou est-ce qu'on veut essayer d'aller sauver les deux là-bas On a une oui, chance de les détruire là-bas on a une chance d'en tuer au moins un des deux. On commence à... ben, avec avec euh, l'incantation euh, de Rae... Tu peux. Il a trois A et deux. Ouais, mais tes Rae et garde-le vraiment pour le boss. Moi, ouais, moi je vote pour qu'on a. Ah parce euh... que je le consomme, il est foutu. Non, mais ça mange du courage pour l'utiliser, Rae. Ouais mais ça va. Sinon, bah, c'est de, de, <rire> ah, de la chance. Ah, oui, c'est de la chance. Oui, c'est de la chance. C'est pire, c'est pire. Je peux suggérer quelque chose. Qu'effectivement, on essaye d'aller poutrer les mecs qui vont s'enfuir. J'en ai deux parce que là, on a l'embuscade qui va pouvoir faire des dégâts. Les embuscades, ouais, Ok, on y va. Je me déplace et je tente d'attaquer. Ouais, tu veux pas Ouais, il ouais, 10, 10, 20, a de toute façon Un des six, un des verres. Sur 2D. Allez, vas-y. J'ai as une chance. 5 ou plus. C'est raté Donc tu vois, c'est... 5. Euh... Oui, mais il faut faire 2, double 5. Même pour le... Lui, c'est faut faire 7 ou 8. Désolé, j'ai raté. Suivant. Bah, Wam. Ouais, ouais, tu ouais, vas ouais, aussi J'y vais, ouais, j'y vais, j'y vais. Allez. Je vais tabasser. Euh, Est-ce que je peux faire quelque chose pour... Un des 6 un des 8, la même. Non ça, je peux rien faire pour... Une question, même s'ils avaient aucune chance de le tuer. Ils ont quand même essayé d'attaquer. Non, non, tu décides lances ah en plus bah, 4, justement, pas dépenser des, des gangs pour rien. 8 et 6, alors ah là... Le 8, ça, Bah, il ça... faut... celui-là, celui-là. Ouais, ouais, c'est clair. Bravo, tiens, okay. courage. Oui. Félicitations. Vous avez vu, les gars <rire> Oh là là. de ma gueule, hein, mais... Et les cafés, c'est pour <rire> À toi bah, Excusez-moi, j'étais occupé <rire> à péter un, un démon. Mais je vais euh, Moi je dis chapeau chez en fait j'hésite. Euh... Tu lances combien de dés toi Moi je lance un d c'est pas, pas ça une hésitation ce ah, si pété faire. Va péter le gros. Oui, va lui. Oui, mais oui. J'y vais, OK, mais, mais oui. oui J'y vais. vais mais j'ai peur, vas-y. T'as on notre tactique <rire> bah, là. Ah, bon, on veut pas, pas perdre <rire> du Bon, vous êtes prêts Ça pour taper du manifestant ça, on est là Tiens, 12. Tiens, bam. Tiens. que j'ai gagné un truc dans cette partie. Voilà, jeu de merde. a craqué. Elle est efficace cette équipe. Moi Oui Mais non Mais si Mais si On va taper là-bas. Vas-y porte-moi là. Comme ça j'aide le muscade avec mon pouvoir. Va pas perdre du courage. Ah bah je vais perdre courage quoi. Mais on va pas perdre du chance. Alors je pourrais me. Je pourrais me déplacer pour aller poser mes deux mes deux mecs. C'est quoi comme mec C'est des évangélistes. Donc genre te déplacer là sur le mini-boss. Bah tu prendras l'attaque dans la figure. Ouais mais je vais si je prends l'attaque dans la gueule. Ah soit t'es non Comme ça, pas, mais des... non c'est pas judicieux si tu flexes les abdos ça peut passer mais regarde avec toi ils encaissent les un... pas ah, par contre maintenant moi je lance un des 8 donc ouais. ça c'est pas mal déjà quand même c'est bien là t'as une chance ouais. de nous tuer celui-là hein. ouais ouais j'ai juste une chance de tuer celui-là une, euh, une chance sur ta quatre. gueule et euh, <rire> petite, une petite chance une petite chance une genre. maigre chance T'as vu c'est très aimable là quand même. C'est parfait, c'est parfait là. <rire> hein. cette ambiance. Hein. Le mec supportent supporte pas la pression en fait. Pas <rire> l'ambiance. En, <rire> en, en plus en restant ici au prochain un, truc euh, je euh... pourrais faire de l'autre <rire> <aussi. rire> Oui, bien sûr. Hein, ça fera dégager un truc automatiquement et t'as donné du courage. Et ça me donnera du courage, donc ça fait -ce un peu que que tu vas cool. faire un 1, donc ne me fais pas chier ça fait, pas de nous expliquer. Genre, on, est du, on est dans du top, hein, quand on a fait que le voir, c'était plein de temps. voilà, ah, là, là, tu vois, tu j'ai confiance en toi. Allez, pues. mec, on enchaîne. <rire> <'étonne. T> S'il <rire> ouais, vous plaît, silence. <rire> <'est mange>. Tu <rire> regardes ici, là, et tu <rire> présentes tes excuses. Vas-y. Non, mais je ne change pas de caméra. De quoi Je m'excuse je remonte. On est 8, là. Merci. Non, moi j'ai essayé de tout faire. De... De... Est-ce que tu bouges ou tu restes dans la zone Alors, Tu reviendras faire... Bien sûr ah, <rire> Tu bouges ou tu restes dans la zone Je vais rester parce que je vais avoir euh, le durci après, donc Parfait. ça me paraît judicieux. Très bien. Autopsie, ça te donne quoi, tu te en fait, je vais flinguer un truc direct. Au lieu de soigner en face d'équipe, il tue une larve et rient, donc il reçoit le courant. T'as déjà le don Oui. Ouais. Mais je t'ai dit que nous on avait déjà compris comment on jouait, mais ça ouais, va venir, t'inquiète pas Pendant là je tue des démons. Tu vas y arriver ici. Mais moi aussi je tue des <rire> démons. <rire> en, bah, bah, bah, de en plus je tue des démons En moment de... de mais... En plus surtout Steven 2 et 5 ouais c'est ça. Deux chances. 2 ah, et 5, pas mal. Boing boing Attends on l'a bien nettoyé là. C'est ah, qu qui arrive. Hein. Là on est tu bien là. Là on est, on est plutôt euh, bien parti. Oui, c'est madame madame. madame madame. C'est Madame. Bah, Excuse-moi mais ça c'est clairement un homme. Hein. <rire> Moi, ah le Grillus attaque notre ami le Doc. Euh, ah je suis le capitaine donc je vais lancer un des dix. Tu le tu le tu fais. 6, donc tu prends un point de dégâts. Tu peux oui. le mettre sur tu peux le mettre sur, En effet, sur le. Sur tu lui. le défauts. Ça me paraît judicieux. Ah aller voir, aller. Hop, les évangélistes. Les, <rire> les autres <rire> avancent. <rire> lui, lui, il vient là. Lui, il vient là. Lui, il y là. y a un spawn. En, en fait, j'explique juste, juste que j'avais deux patrouilles euh, comme ça. Et dans, en fait, il y en a un, un qui prend euh, mon trou à la place. Alors, euh, déjà, il n'y a pas de niveau 3. Et c'est plutôt une bonne chose. De niveau 2, de niveau 1. On va tous mourir. Est-ce que mais... tu veux qu'on t'aide pour ça, améliorer ouais. un dé ah, Si tu peux m'aider, capitaine, on peut prendre dans la réserve si tu veux. Non, je ne suis pas là. Non, dire, bien, c est c est qu Pierre a... peut t'aider en Pierre, prenant dans la Pierre. réserve. Pierre, tu veux prendre un pour l'aider Si le capitaine est d'accord pour qu'il aide. Oui. Vas-y, améliore un de tes dés. Je peux faire un des six en plus. À la place. Ah, ah oui, un des six en plus, c'est plus malin. change Si tu m'aides, je gagne un des 6 en plus. Et lance 3D. On peut faire incantation de rail. Pour baisser la résistance de qui, il y a pas de double résistance c'est pas, c'est pas, c'est gagner, un, je dépense un de mes points de chance. Pour Alors, améliorer tous ses dés Pour améliorer tous ses dés. Oui, mais ses dés, regarde, c'est principalement des petits, ouais. donc ouais, de toute façon, il bon devrait ça, réussir. Ça, je suis le gros, je one-shot, là. Mais t'as pas le droit. Tu n'as pas le droit de le taper bon, tant qu'il reste des larves dans sa zone. Il tapes les <rire> <rire> bleus. Toto, bah, je vais je tape, je les tape les bleus. Donc là il faut faire des 2 plus Ah sauf que attends t'as quoi, quoi, quoi comme dit dans la main ah, ah oui si si ouais non, non, il Là il là, là, y a un dé qui peut tuer un bleu Ouais, ouais, ouais mais du 6 plus oui, c'est il sait pas oh, tuer le, le gros machin vert hmm. Non les bleus Les bleus c'est du 7 Ouais les gros bleus ouais Les bleus c'est du 7 7 ou plus 7 ou plus 1, 2, 7 Alors il y a un gros qui part Voilà déjà Et une larve Et balance le courage là Tiens voilà 2 courage Et je retire une larve et un gros Non ça serait pas mal de faire de la masse peut-être Ouais Faire de la masse ouais. Peut-être mieux faire de la masse Allez je te claque un pion C'est fini, je peux plus dire que j'ai pas de chance au dé. Donc, 6 et 5. Ah, 6 c'est. Dommage, donc 5. Ouais. Voilà, 2. Tiens, 2 pions de courage. Dis la pompe. Moi euh, la ouais, rigueur, si je viens là, ma patrouille pour se prendre des coups dans la gueule. Parce que là, quand même, on va se taper. Euh, on s'en taper pas mal des dés, euh. <rire> Il y a on quelques se... petits problèmes. Ah ouais. Bon. Alors, ah il vient Il est courageux, il vient. Alors courageux, je dirais pas, mais il vient. 6 c'est combien 6 c'est 2 6 c'est 2 2 larves c'est bon je perds pas de point de vie. mais par contre tiens tu prends 2 oh, de point bon, ouais. ah, que, euh, ah, non, alors, non. ah si t'en avais un j'en veux bien pire pire également c'est 2 pourrais... ah combine de... le ouais combine ouais. le plutôt. je ouais. crois ouais. que je veux bien un petit coup de chocolat ouais. il en reste ou pas Ça prend tu prends un point de dégâts ouais moi j'ai il en reste et notre magnifique sniper vient de tuer Bien joué, il faut donner un le fil je lance un d6 et un d8 Un d6 Merci à toi. Six. Donc 1D6, 1D8. 4 et 1, un, donc une larve. Cycle de désespoir, il 2, 3, 4, 5, 6. Ouh les amis Ça pue Ouais. Il avance. Il, a piqué mon pique. <rire> il est là-bas. Non, paquet. On va se taper une. Puis je avoir une main, main innocente pour un nouveau démon mieux, du quatrième pas cercle Pas moi, pas moi. Donc on se débarrasse, on se débarrasse de Cosinus. Euh <rire> non pas encore, non, oui. regarde. Non, non, on ça. De Costinus. Qu'est-ce que tu proposes, Pierre je... Ce soir, pour votre plus grand plaisir, je vous propose Nuke Laoui. -oui. enchanté. Et là, regardez la gueule. C'est moche, c'est moche. Nuke -oui est moche. Donc, Nukelavi a une résistance de 5, donc il faut faire des 6 pour lui faire des dégâts, c'est pas très grave. Nuke -la -vie <rire> ne fait pas très mal, mm -hmm. puisque Nuke -la -vie lance des D6, 4 D6. Ouais. Mais lorsque Nuke et la vie apparaît, chaque joueur retire un pion de robustesse de son plateau oh. et le met sur Nuke Lavi. Si Nuke Lavi se barre, on perd le pion définitivement. Si on veut récupérer notre pion de robustesse, il faut tuer Nuke Lavi. Bon, on commence Les larves... Oh. Capitaine <rire> Capitaine oui. qui prend l'attaque des... D'abord des... Toto, des... Toto. Toto. Toto Parce que les larves, attention, ils vont au total... 6-6 ben, 6-6 Donc c'est lui qui prend Ah oui, t'as à combien, Robustesse 7. Tu peux pas plutôt que je tente la grosse, là T'as combien en robustesse Déjà <rire> ben, Comme tout le monde. <rire> se 2 pour te non. Qui a d'autres. Est... Ah, Qui, monde... Qui a des est soldats là, Moi j'ai une patrouille, alors, ailleurs, je... elle avoir... à ouais, l'arrière je. Elle encaisse à 3 ça donc... va Pierre aussi il a une patrouille. Moi elle casse à 1 ma patrouille. Oui. À 1. Euh, elle est sur, sur Kevin alors. Kevin t'es prêt à encaisser Bah j'ai ma patrouille bah, quoi. Es chaud capitaine tu lances, c'est 6 des 6 c'est toi le capitaine, t'assumes. <rire> Tiens. Non mais au que au je sais que pire, les... les... celle-là aussi. Ils vont tuer après. Non, mais ah oui, -là, ah oui on, on peut faire tuer notre belle armée, ouais, mais c'est notre belle armée quand même. Je, je sais que c'est des seuls types, mais ils, seront... ils m'en voudront un mort s'il se passe quelque chose de dramatique. Non, mais tu vas faire que des 1, j'ai confiance en toi. T'as vu Il y a du hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Magnifique, t'as fait la super. Ah, et qu'un flush, je gagne pas 10 ouais. dollars. Ouais, donc ouais. je me prends 5 points de dégâts. 5 points de dégâts si tu fais rien. Putain, mais c'est exceptionnel. meurt. Eux meurent en encaissant en 3. Ouais, donc il me reste 2 points de dégâts. Ça. Deux points. Et à la rigueur je peux faire euh, non, Nicolas en photo ce G. Ah non non laisse nous notre armée. Laisse-nous l'armée. Ah, nous ah, ah ouais, ouais, bon, il me reste un point de vie. <rire> là-bas, il repart là-bas lui. Et donc là, un point de désespoir qui, qui part. Pourquoi un point de désespoir Ah quand, quand il, il meurt. Me... Ah oui quand il meurt, il y a le désespoir recul d'une case. Mais il ne peut pas descendre en dessous de rayon d'air. Ouais, ah, mais... ouais. On est là non, non, on est on en phase de, de démon là Oui, c'est l'attaque la, des démons capitaine ouais. qui... bah là c'est pour toi ça c'est pour toi <rire> magdalene Eh ben vas-y c'est 4 d 8 fais toi plaisir <rire> c'est plus son kiff les trucs tiens sur t'es <rire> <rire> t'en as pas. Ah, j'aime quand il y a des choses qui agrippent grippé. Ah, des qui trucs trucs sale, 4, 4, 4 alors tu préfères le devant ou le derrière on va moi tu sais je pas je suis attentionné moi tu sais pas Tu que vas-y t'es conne ce allez je travaille c'est bon 4 touches Oh, j'ai honte. C'est bon bah, Tu vois ça Tu sais que... ce que c'est ça Comment ça a pourri dans le <rire> monde <rire> Les mecs non je sais. Ah oui, ils avancent en plus. Là, je les choule par contre. Et il y a quelqu'un, il y a euh, Spawn, Capitaine. S'il te plaît non, mais on, <rire> est, mais ça, on est maudits, on est sous son Capitaine-là, on est foutus. tous On va tous mourir <rire> Hop là, tac, tac. Allez, tu ah ça va, Il y a de la paire, il n'y a pas de 3. Vais... Ma première action, ça va être juste de taper là-dedans, en essayant de tomber au moins un gros. Ce serait bien. Est-ce est... qu'on n'utilise pas mon pouvoir ou pas Lequel le... Pour, augmenter... De Pour augmenter les dés... Ouais, mais... bah t... Non, parce que c'est un peu du gâchis, parce que lui il a un D12, il ne s'améliore pas le D12. Ouais. D'accord. Allez, je vais essayer de tuer un gros et une là. Vas-y. Ça sera bien. Donc c'est bon. Et donc tu prends un point de dégâts et tu reçois par contre deux courage vrai, Tiens, un point de vie. Joli coup, coups, mon gars. Capitaine. Ah ah non, mais bouge bouge <rire> Je suis colonel. Et, et, je, et tu te, <rire> te casses. Et je suis là. Et je me casse ici. Bienvenue. On Alors, je bien... lance 2 dés, 1 1D8 à D6. Vas-y. C'est bien ça, 1D8 et 1D6. Ça, c'est bien. Alors, ouais ensuite, 1D8 à D6. Est-ce que je peux améliorer mes propres jets non. non. Mais par contre, quelqu'un peut te soutenir si tu voulais qu'on te soutienne. Euh, tu veux tu veux améliorer un TD Bah ça peut être intéressant d'améliorer le jeu. Je 10 paye 1 pour que tu améliores ton 8 en D10. Voilà. Mon 8 en 10. Ouais, c'est beau ça. Pour augmenter la chance de tuer le... C'est celui-là Oui, c'est le bleu. Tu es où toi okay. Pour l'instant veux... il est là. Est-ce que tu veux que je te rajoute un D6 euh, Est-ce que c'est intéressant de rajouter un D6 Oui, ça fera une larve de, de moins. Ouais. Pay un courage, voilà. Allez, un, des combat, un des six en plus. Un des plus. Enfin, ça fera une larve. Hein. On n'en sait rien, mais normalement, ça devrait être ça. Ensuite, ça, c'est la téléportation. Choisissez un autre héros et un... Ça, c'est fait. La charité, c'est une fois. Hein. Oui, c'est un one well shot. Voilà, donc... quest ce la... qu'on fait avec toi. Je, je relève <rire> Tu ça. Même, même pas, je la relève, celle-là. Je... Voilà, là, tu vois, les, les dés parlent pour moi. Oh oh tu fermes ta gueule <rire> Est-ce que tu as moyen de perdre deux points de vie ou pas oui, oui, oui, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais. Eh ben, tiens, tu gagnes trois courage sur ce ouais, bel, oh, cette belle action. Oh là, là, là Le chatard. <rire> le gros chatard. Arrête de te Je veux ça, pas là. être méchant, hein. Mais le tout bib, il désinfecte. Et là, il peut pas sniper la, la grosse, là. Si Mais il doit d'abord tuer ah, les ouais, la C'est l'amour maternel. Oui, oui, oui j'ai entendu parler de cette théorie. <rire> voilà. Alors on regarde TG C'est de la merde, hein. Rires <rire> La vache, putain. 7 hein. et 1. Ouh, ouh. Bon. C'est avec son cul, celui-là. Bah, <rire> je vais taper Nick, la larve qui est toute seule. Oh ouais. là là. C'est euh, qui le capitaine C'est moi. C'est toi. Rire. Tiens. <rire> Tiens, capitaine. Assume. Nico. Bon, un caco. Oh un la vache. Un caco. <rire> ok, un caco. Un. Hein un. Hein j'ai fait un, un, un Qu'est-ce qu que vous proposez voilà. Il n'y a, a pas de niveau 2 2. 1, 1, 2 et 1, 3. 2, 1, 1, 2. C'était sur l'armée, elle tire un, par un, contre. Un, mais bien sûr, elle sera, va, tirer. Va, tirer, va, tirer, va, tirer, va tirer, Donc, Allez. on commence d'abord par le muscade là-bas. Donc, Allez. on fait tirer les gangs, c'est 3D6. Par contre, ouais. si on le fait, on perdra un gang. Je vais être méchant, mais... Euh... Bon. Ouais, c'était bien joué. Vas-y, 3D6, vas-y. Et après, on hein. perd un gang. Allez, deux morts. Et ça fait deux cocottes pour nous ouais, là. Ouais, c'est parti. C'est bon, c'est dedans. Pardon. Ici, on a deux D6. Est-ce qu'on défausse Attends, un soldat pour rajouter un D10 Il ouais. manquait un D6 ici. Parce ah vas-y, bah si, oui, t'as ton... Vas raison. Lieutenant. Magnifique. Et voilà, et une larve voilà. de plus. Là, on voilà, peut faire un beau lancer à 2 D6 plus 3 D10. C'est une proposition. hein. Non, oui, c'est toi le capiteur. Ok, donc 2d6 plus 3d10, tiens, on récupère toutes les armées. Le capitaine de l'équipe, c'est pas le chef des armées. <rire> 2d6 plus voilà. 3d10. 3d10. C'est les contre, bleus. Euh, je sais pas, hein. Ah, c'est lui qui Il est obligé de lancer ou il peut choisir qui lance Non, je lance. On va des conneries. Allez, vas-y. Tu aurais oh, peut-être dû lancer. Pas mal, hein. Qu'est-ce que tu proposes Un 9, un 7. Mais moi, je te je faisais 2-6 et 3-10. Combien d'un truc au-dessus de 6 Attends, attends, J'en ai deux. On peut retirer la moitié des points de vie du nuquer la vie. Qu'est-ce qu'on va faire Tuer trois larves. Ou tuer lui. Ou tuer tu le tu double là. Nuquer la vie. Ah, ouais, ouais. Nuquer la vie pour qu'on récupère Nukle. le Nukle. point de... Ah, bah, oui. Donc on lui retire de deux points, ouais. ok. Et ensuite Tuer trois larmes. Trois larves. Ouais, C'est parti. Et on met trois dans la réserve. Non, tu penses qu'on a fait l'un Quoi si tu s'en vas Là, on tire une carte, vous êtes tous morts. T'en as des points de... T'en as des pions Ah mmh. oui, parce que je regarde dans les abysses à chaque tour. 10 au début de la phase des démons, chaque héros qui se trouve dans une zone qui contient au moins un, débon, un démon perd un point de courage si possible. Si possible. Oui, si bah possible. oui, s'il si en a. Voilà. Vous vous c'est à quel moment la, la phase des démons. Ah bah on a le temps. Moi j'aurais déjà plus rien. On plus rien. <rire> c'est pour bon ça. Allez. Vous voyez que c'est moins pire. Allez. Allez, tiens, va. Améliore bon, un TD. Tu mets, bah, je prends 2d8 ouais, et en plus je claque pour avoir un ceinturon de vérité et rajouter ouais. un d4. D'accord. Donc 2d8 plus un d4. En espérant ça, que. On rend le 4 ça fasse. Le 4 un... c'est pour la larve et les 8 c'est pour. Euh... Magdalen, il faut faire 5 plus. Il faut faire un triple 1. Ou... Ça c'est <rire> on est avec vous. Allez, non, je suis avec toi. Je suis cap. Yes, maintenant. C'est bon, tu fais un point de dégâts à Magdalen et tu, tues tu. Une larve. C'est bien C'est c'est elle. J'ai fait un truc. Tiens, et, et tu on prends on un courage. Wouhou Tu ça c'est bon. Magnifique. Elle est bien partie pour corner. Merci Pierre. Oh, c'est fou, je trouve. <rire> ah merci. Oh, merci. avec les yeux pleins d'amour. Ah oh. merci Pierre, On est Mais Si tu merdes, ça va rester sur internet jusqu'à la fin de l'humanité. Hein. C'est pas la première fois. Hein. <rire> <rire> Il faut que je fasse combien 2-5, au moins 2-5. Au moins 2-5, ouais. ouais, j'ai un doute. Pas moi. Yes yes yes <rire> Elle est morte oh Tiens, tu gagnes 4 courage, Super. et tu prends quand même un point... Allez, ah non, on a changé, ah, on a changé, bon, on a plus... Euh, allez, on a plus Cositus. Merci, mon équipe. Elle étanche l'état. <rire> et je vais attaquer. Ouais. Comme ça, déjà, avec du cul, ouais. je te tue. Oh, bah, c'est la classe. Attendez. Je m'en fais plus ce que ça fait. Ça. On prend un point de dégâts si on a un démon dans notre le... zone. Non, on perd un point de courage. On prend un point de courage si on a un démon dans notre zone au début. C'est bien ça. Un point de dégâts sur nous, vie. Un petit 8 et Alors, un petit 3. Et... Soit je le blesse, soit je le tue. Oh non, non, je, je blesse tue. Le... Le... Non, tu... ah. Couleurs, ah Il faut qu'on le blesse le gros là. Oui, il faut qu'on récupère ah ouais, nos points de, de robustesse. Un point de vie. Vas-y. On a marre. Et, et le 3. Et voilà, voilà. Ça. voilà, tiens. C'est bien ça, c'est super. Allez, tu sens comme il est faible Ouais. Allez, j'y vais. Un mais des 8, 8 un des 10. Les mecs ont une efficacité redoutable. C'est. Est-ce qu'on peut. Est ah ah non, ouais, bah non, on... non, je peux pas te. De quoi On peut plus te t'aider en fait. Ah bah non, parce que je suis tout seul, j'ai voilà. pas d'amis ouais. dans la case. Ouais. J'ai été Oh là, 1 et 6, ça pue, ouais, mais le bon. 6 suivi pour le nuquer la vie. Yes, ouais yes Allez, chacun reprend son petit point. Tiens. Ça va mieux, ça, ça fait plaisir. Merci. Beaucoup. Et je prends 4 points de chance. Ça donne aussi... Donc là, en fait, on récupère nos points d'armure parce qu'ils nous bouffaient à tous. Voilà. C'est ça. Un point d'armure. et Retire-moi cette immondice. On se demande qui a tiré cette figurine. Hein. <rire> non, mais bien sûr, oui, c'est moi. <rire> et je, je me, me casse. casse. Non, c'est moi. <rire> c'est toi. toi. Bravo. Attends, non, pardon. Avant de me casser, je vais lâcher dans la zone des deux Évangélistes. On sait pas ce qu'ils feront là, mais. <rire> Allez, venez là, les évangélistes. Ah, je me sens respirer, là. Ouais, on sent mieux, hein C'est ouais. pas mal, là. Non, on est bien. Allez. On, on est parti. Allez, là-bas. Allez J'emmène qui J'emmène tout le monde. Ah. Est là, faut ouais. mettre la porte, normalement. La, euh, la porte, elle est où là, La porte, la, c la la porte, porte, la la porte rouge, c'est une des figurines rouges. Euh, euh, euh, les... Elle est là-bas, derrière toi. Non, non, c'est une porte. C'est juste pour dire, pour savoir où ça se passe. Donc, on a ça, quand même, à résoudre. Vas-y. Ouais. Ah, donc on va, va avoir des monstres aussi, quand même à... Ah, bah bien sûr, parce qu'il a... il avait un pion avec lui. Ouais. Déjà, il y aura un niveau 3. Deux niveaux. Deux ah, niveaux 3. Il a toujours sa garde avec lui. Ouais, jamais garde. lui tirer. Alors, un niveau 2. 3 niveaux 1, 2 que que double. niveaux 3. Ouais, pourquoi tu fais ça veux... C'est bon Tu n'as pas l'impression que je me suis cassé les couilles pour rien ouais, <rire> <regardez ce qui rire> Tiens, je vous donne tout ça à mettre dans la, la, la, la tuile. Voilà. C'est cadeau. Pourquoi vous laissé, laissé les laissez tirer A chaque fois que tu passes dans le monde parallèle, il y aura un un toujours un spawn. Et là, on est là pour un tour. Autant qu'on veut. Là, le temps s'est arrêté on est en enfer le temps s'est arrêté. Et on reste aussi longtemps qu'on veut. Sachant que le jeu, voilà comment ça se passe. On attaque, il attaque Quand on entre en enfer, on va gérer la, ce qu'on appelle la menace du seigneur. C'est un pouvoir qui va se déclencher uniquement quand on rentre. Donc il va, va nous le faire qu'une seule fois. Ensuite on va alterner des phases entre, on attaque tous, mm -hmm. les démons attaquent. Cool. Une truc. fois qu'ils ont fait ça, on décide si on reste individuellement ou si on part. Si on décide de partir, on remet notre pion où on veut sur la map et on n'est plus dans le combat. Si on est tous partis, c'est la fin de la... Du... du Tempus Infernum, sinon on recommence. Attaque, attaque des héros, attaque des monstres, attaque des héros, attaque on, des on monstres. On va peut-être pas durer des plans. Alors, je vais vous expliquer quand part. même. Donc, la menace, la menace de, de notre ami Seigneur Procrustès, c'est retirer 4 pions de courage de la réserve commune. Il y en a pas. Si elle contient moins de 4 pions de courage, ouais. chaque héros subit 1 point de dégâts pour chaque pion de courage manquant. Oh. Moins 4 <rire> santé pour tout le monde. Moins 4 Moins, moins. moins 4. Ouais, mais attends. Ah, ça, ça pique mais Ça, ça, ça peut... Ah, vous, vous, pouvez, vous pouvez mettre ah, sur ouais, vos ouais, patrouilles. Ouais, hein. Un conseil, c'est défausser vos patrouilles. Voilà, on défausse les patrouilles. Donc, voilà. Donc moi il me reste un point de vie. Tiens, il me reste deux points de vie. Je suis beaucoup plus fort. Ah ouais, je et... pensais que ça allait mieux se passer. Non, à non mais oui, pour oui. ça les <rire> patrouilles. C'est là, là c'est là, là, là que tout. le pouvoir stimulant de notre ami médecin va être utile. Il va pouvoir nous rendre de la vie. Et c'est le seul pouvoir qui va nous rendre de la vie en tempus Infernum. Attends, j'ai tout mélangé les gars. Il vous reste des patrouilles Non, moi ah. il me reste plus rien. J'ai perdu peu pauvre Je peux pas en avoir. Moi. Qui a des patrouilles encore moi, rien. Pierre, tu dis rien C'est étrange. J'ai dépensé <rire> trois patrouilles. Donc je n'ai pris qu'un seul point de vie. Non, parce que je pouvais dépenser vos patrouilles pour me protéger. Ah, <rire> moi quand je prends des dégâts, je peux aussi... Ah non, c'est quand un groupe d'ennemis attaque, non, donc ça marche pas. Donc, maintenant je vous explique. Procrustès, pour le toucher, c'est du 5... 5 plus 5. Comme, ouais. Exactement comme un cacodémon. Ouais. Son... Il n'a pas de dé d'attaque, Et en fait, lorsqu'il attaque Procrustès, il lance un seul D12. Donc le capitaine dit à l'avance qui va se faire attaquer par Procrustès. On lance le D12 et on compare le résultat du D12 à la, euh, à la santé du joueur qui est attaqué, ok, si Procrustès fait trop petit, c'est-à-dire que le jet est plus haut que la santé restante de la cible, la cible... cible est trop petite en fait par rapport à son attaque, à ce moment-là, la cible subit 6 points de dégâts, <rire> si c'est trop grand, c'est le contraire, Procrustes a fait moins que la santé restante, tu réduis la santé restante jusqu'au résultat obtenu par le test Procrustès. Dans tous les cas on perd. Si Avec la on... Nestor, t'es pas né, t'es pas mort. <rire> si on fait exactement le même nombre, on ne prend aucun dommage et on reçoit 4 points de courage. Oh là là. <rire> bon, une fois de temps en temps... Voilà pourquoi Procrustès est un niveau 3 malgré son peu de points de vie et... D'accord. Voilà, Donc nous allons commencer. C'est d'abord la phase des héros, donc chacun ouais. notre tour, en Alors, commençant par Par rapport ah. à notre nombre de personnages, combien on a points a de points de de. a 18 points de vie. Au oh, max. <rire> très bien. Nous sommes 5, donc 18 points de vie. Très bien. Et pour <rire> lui faire de... perdre un point de vie, il faut faire un double. Enfin, une paire un... de 5. Une paire de 5. C'est ça. 5. Ouais. Je... Mais <rire> j'espère que vous êtes tous plein de courage pour qu'on les uns les autres, il <rire> va falloir. Ouais, ouais, ouais. <rire> donc on y va, donc je vais commencer. Euh, moi je suis au D8 et au D10. Est-ce que quelqu'un a moyen de m'aider un peu Moi je t'aide. Ouais. Moi, j'ai la possibilité, avec l'incantation de Raé de te faire passer un step Alors, pour toute ta main. À ce moment-là, on va faire une petite combo. Tu mets d'abord pour que je rajoute un D6 oui. à mon D8 et mon D10. Je fais ça. Et après, tu dépenses un courage et j'améliore les 3 D. C'est très bien, ça. Une chance. Voilà. Donc là, on passe à J'améliore une chance pour le faire. Lui, il passe à 8. Lui, il passe à 12. Et lui, il passe à 10. Tu peux le décaloter, vite fait, là Allez, ouais, on va essayer. Bah, es es va de ça avant non, non, non, non, non, tu fais, non, tu oui, répartis tu eh tes résultats comme tu veux. Ah, après. Voilà. Ah tu, tu lances avant. et après tu te débrouilles ouais, avec moi C'est le moment Pete, Déconne pas, Pete. 5-1-1. Je Qu'est-ce que tu question. C'est pas moi qui l'ai c'est pas moi, On va manger Pete ce soir. J'ai tué un grillus Ouais Je n'ai plus de points. 18. Sur aussi des paires de 5. Et ben voilà. Ça, c'est pas mal. Donc j'ai une paire de 5, et un gros qui meurt. Donc un gros meurt, et alors tu veux quoi Un point de procrustesse ou retirer un ça ouais, Sauf que ça, c'est 4 des 10 hein, ouais, quand ouais, il va tu attaquer. je tu... Ouais, dégage ça ouais, Je okay. pense, ouais. Et prends deux courage. Vas-y Pierre, c'est pas, pas mal. Moi je me, je me rappelle qu'il y a 5 minutes, on fanfaronnait parce qu'on clignait la main. Ouais mais t'as rien cligné. <rire> <rire> il, il, il, il coule quoi ah ouais. ton stimulant, euh, Pierre Comment Utiliser le stimulant, ça te coûte pas du courage ou de la chance euh, ça utilise de la chance. Ah mince. Ça, la chance, oui. Ah mince. Tiens, ça va. Je... Est-ce que tu veux de l'aide Pourquoi tu payes ça Parce qu'en fait j'ai la dépendance. Ah oui tu défonces, donc, tu, euh, tu défonces. Voilà. Tiens Pierre, je t'aide. Améliore un TD. J'améliore un TD. Moi je t'aide en rajoutant un D6. Ouais, alors attends. Tu m'aides tu en rajoutant un D6. Tiens. Ok. Donc, Là euh, moi j'ai un, un, un autre oui. D6. Après tout. Et moi j'améliore le D qui est. Et un D8. Puis tu améliores un D hein. Donc on va améliorer un 6 peut-être. Ah oui, ok. Hop. Kevin, il garde pour lui. Moi, je peux aider encore un certain nombre de tours. Non, mais je suis en train de regarder. Tu, tu veux que je. Bah, je sais pas, c'est toi qui décide si tu veux m'aider ou vas pas. Vas-y, vas-y, vas-y. Il vas a amélioré encore un dé, vas-y. J'améliore. Ah, ouais. Je fais ça, peut-être. C'est ouais. hein intéressant. Ouais. Pourquoi pas Allez. plutôt 3D 8 Statistiquement, c'est quoi qui est le plus intéressant Non, c'est pas mal ça. C'est bonne moins. Au pire, il gagne des points de chance. Ouais, je vais avoir ouais, deux d Le courage. Donc, du coup. Je fais. je lance ça. Vas-y. Moi c'est Procrustes qui me fait peur. Ouais quand il va lancer son D12. C'est bon Allez. Allez ma petite Kali. Yes, il compte celui-là, il compte. Il est pas cassé celui-là. un un 5, hein Ouais, viens, viens. Voilà, un gros. Et une larve. Tiens, Tu reçois deux courage. C'est pas mal là. Joli coup. Ça se tente. Yes, 2-5. C'est bon on l'attaque. Premier Merci. point de dégâts sur Procrustes. Yes. Plus que 17. C'est bon. C'est bon. <rire> Plus que 17. Plus que 4 heures. Non, on va serrer les fesses là. Je pense Je que, que Procrustes va les serrer pour nous, va nous les faire serrer plus vite. On a fini. C'est maintenant la phase des monstres. Capitaine Présent. Qui prend l'attaque des deux larves Moi, ouais. Non, attends. Le <rire> consommable, euh... non T'es prêt Tu manges Ouais. Oui. <rire> c'est un 1, c'est pas chier. 2, ça passe. C'est bon, oh, j'ai ce qui pas de dégâts. Oui. Qui prend l'attaque de Procrustes toi toi, toi, toi. Le D12, vas bah vas-y, lance ton D12. On va voir un mort, on va voir un mort. Voilà. mais non, mais non, mais non, mais non. Allez, Procrustes, on y bah, croit. Tu un 1, moi je te connais. J'y vais, mais j'ai pas. Nico. non, dans l'idée, ah, Nico, tu vas 5. Fais 5. Fais 5. C'est moite, moite 5. 5, tu gagnes 4, tu prends pas de dégâts, non, tu pourras gagner 4. Tu vas le faire, tu vas nous le faire Concentre Tu sur vas nous le faire, vas-y mec Fais un 5, fais un 5 motive toi C'est un 4 ton gars 5. 5. 5. 5. Oh, 9. 9 Mais c'est pas du tout un seul Donc ça. le résultat oh, de ton est supérieur, tu prends 6 points de dégâts. puis je suis mort Putain il est mort. Bim bam boum On a un premier mort Ouais, je suis mort, j'ai plus mon armée. Hop Tu. Donc tu vides ton plateau, tu vas tirer un nouveau héros. Ah ouais, t'es mort comme ça. Ah ouais comme ça. Ah ouais les gars on est fragile hein. <rire> Je perds mes dons tout ça Alors hein. tu perds tes dons par contre tu vas gagner tu auras 12 tu prends 12 XP pour ton nouveau héros Les XP c'est du courage enfin, du courage pas. Tu prends 12 courage Alors il n'y a pas trop de dons à acheter mais tu pourrais acheter un premier don si tu veux là-bas Et t'as du courage. pour ouvrir Allez C'est pas comme... Amelia ah, à on l'a pas très bien. Prends Amélia à Zévélo. Oh bah tiens, la Elle prendre. fait quoi Amélia C'est la, la firefighter. Elle soigne un peu, elle se bat. Elle est, elle est plus mal. Par contre, elle est fragile. Elle a est genre la, un, on... la pompière. Ouais, la pompière. Fragile, je sais pas si c'est bon pour lui. De toute façon, là, il n'est pas dans le combat. Il va redémarrer ici. Il va devoir attendre qu'on sorte du truc. Donc la question, c'est est-ce qu'on reste un tour de plus ou est-ce que comme des gros. Des gros... Des on gros aussi, on se barre ah, là-bas lui il va retourner là, nous re... ça nous laisse le temps un peu de changer le plateau, de mettre des nouveaux dons, le booster donc, et retourner. Ouais. Est-ce qu'il va refaire pop des monstres Quand on retournera à le voir, il fera pop des monstres. Non mais là là, si on continue dans ce combat. Non, non On, on est va... reparti pour 4 heures de jeu en fait. Ouais, non, non, non parce, parce qu'il avance plus... le tour prochain, donc non. Mais non et continuer. il va faire spawner un démon niveau 4. <rire> ah ça va monter là. Ouais. Ah non, faut Bah oui <rire> Ah ouais. Alors, ouais, c'est une décision individuelle. Est-ce que tu restes Moi je reste, moi. Est-ce que tu restes Faut rester. Ouais, on reste. Moi. Tu restes bah, On reste. On est bon, sur, bon, 3 on reste. De jeu, ouais, sur 3 heures de jeu là. Allez, on ouais, va essayer. Bah, on est je finir. essaye euh, encore de toute façon. Allez, on le capitaine. Non, non, il reste je capitaine. Passe à... <rire> on passe en phase d'attaque. Et toi, es où es, tu... tu viens non, y a non, non, là Non, il vient pas, non, pas non, là, non, il non, va se mettre là. Si on se barre. Elles sont là j'ai que ça Donc, moi j'attaque. Est-ce que quelqu'un peut m'aider ah, c'est toi qui commence oui, oui, parce que moi qui ai commencé la phase de L-Time. Bah, moi je vais t'aider. Donc D8, D10, donc je passe le D8 en D10. Tu peux D10, D10, D10. un D sinon si eux ils te l'augmentent. Mmh... Ah Si te moment, ça va être intéressant. Hein. Mais le but c'est de faire des dégâts à lui ou de... Bah, plutôt lui, ouais. ouais bah alors laisse-moi en 2D10. De... Alors, je prends ça pour le D10. Oula 10 si et 1 Bah, En tout cas, je crois qu'il reste là. T'as fait combien 10 et 1. C'est bien de le mettre. Hein. Oui, ça. Trop ah gros. toi Toto Eh bah ben, écoutez moi je vais attaquer, je vais avoir besoin de votre aide. Tiens, je te soutiens Un des 12 et un des 10 combien d'XP je crois euh, 12. Va un des 6 qui va devenir un des 8, tu mets Kevin mmh Vas-y. Et est-ce que je prends un des 6 en plus ou je prends un deuxième des Je vais peut-être prendre un des 6 en plus. Euh... On ne peut plus jamais récupérer de la chance là pour l'instant. Non, il faudrait être en face d'équipe et dépenser collectivement 9 de courage pour gagner 4 de chance. Et lui, il peut pas me filer Non, non, non, il peut rien me filer, chance, il, est pas, il, est pas, il est pas dans le... Crevard. Le temps s'est arrêté, il est bloqué. Allez, euh, je suis fais... pas avec vous, je suis pas non, dans le ton. Je, je vais, vais faire, faire un pouce, euh, Invernum. Ouais. Allez, vas-y, tu vas faire que des 5 ou plus. Allez, on y croit. Putain. 6, 3, de Tu tues les deux larves. a long, plus de larves, voilà. Bon, tant pis. Bah, déjà, on va lui faire un peu de dégâts, puis on va se casser. À moi. Je t'aide, j'ai ça. Je t'aide. Je te file un démo. moi. Je t'améliore un dé. Ah non là il faut, faut que améliorer là. On n'a pas intérêt à. Ouais améliorer, améliorer là. Faut pas. Ouais. Donc, euh, donc paye que c'est les meilleurs de ces deux dés. Donc là, on améliore. Et il a payé aussi, donc tu améliores un deuxième dé. Vas-y. Je... Non Oui. Oui, vas-y, vas-y. C'est bon, vas bon ah. go Allez, 5 ou plus, vas-y. Faut que je fasse un double. Enfin. 5 ou plus, deux, deux fois, 5, plus Voilà, c'est ça. ça. Et ça lui fera qu'un point de vie Oui Et il en a Encore 17 Oh, on n'ira bon pas assez d'électricité dans le monde pour <rire> oh, mais on sera mort avant C'est pas une question d'électricité là, c'est une question de mort wow. Yes Parfait, wow. il est passé à 16 C'est vrai Oui C'est mieux quand t'es pas là <rire> oh. bah, Tu veux t'aider Tiens, je t'aide Je commence à être court en chance, euh, bon, en... Ai courage. Tu as ouais, oui, un oui. des 6 qui devient des 8. Non mais couilles. non, je les transforme en des 10, euh, mmh. ça me suffit. D'accord. Non, non, c'est bon. on a plus de réserve de chance là. Oh merde. T'as fait quoi C'est 7 et 1. 7 et 1. Et j'ai encore envie d'utiliser mes grenades frag, mais du con Pardon. Bah surtout que là, il nous attaque. Des... Capitaine Qui est-ce qui prend l'attaque de Procrustes euh, Qu'est-ce qui a le plus de points de vie J'ai deux J'ai quatre. J'ai un <rire> J'ai pas forcément intérêt à mourir, c'est moi j qui tape le plus fort. T'as pas intérêt à mourir Parce que, que... c'est moi qui tape le plus fort. Non, non. c'est moi qui tape le plus fort. Ah, j'ai bah, les du... meilleurs résultats que toi. <rire> mais... <Et> ping <rire> Donc, Capitaine qui. je tu aurais Kevin. Alors moi, j'accepte, mais c'est moi qui lance le dé parce que je vais faire Genre, il se tire une balle, non, il veut il lui-même que... tirer sa balle. C'est Cornélien, hein, parce... Assume d'être capitaine. Oui, c'est vrai. Il faut assumer, il y a des choix difficiles à faire. Des qui est-ce qui a le plus de points de vie C'est moi. Bon. Allez, c'est toi. Un des 12. Ouais. Capitaine. qu'il a été formé, hein. Bah, c'est toi qui le lance, oh, c'est le capitaine, t'assumes ouais, ouais. ouais, Moi, dans les yeux quand tu veux me mais non, de non tu vas faire 4. 4, tu vas faire 4, tu vas Fais faire 4, 4. tu vas faire 4, 4. 11 <rire> <rire> Tu perds 6 points 6 points Bah je suis mort Bah allez je crois que Encore qu y a... un héros et c'est fini hein les amis sans vouloir être... Je crois être... que c'est un peu Game Over, là, je crois. On va, on va faire un dernier tour pour le plaisir, je pense, mais je pense que Procrustes va nous battre. Pour le plaisir mmh. Il est où le plaisir, là <rire> On est en train de tous crever comme merde C'est dans le niveau facile. <rire> moi, moi, je suis vivant. Non. non, attends. Tu veux un militaire, toi Je veux sortir, un... moi <rire> C'est un seigneur difficulté 3. Ah ouais, quand même. C'est pas difficulté, oui, On n'est pas des nuls. Ah ouais. Si, un peu. quand Bon, <rire> next Next, et ben donc on refait une phase d'attaque. Voilà, allez Donc cette fois j'utilise mes grenades frags, je vais pas les oublier. C'est bien, il ouais, était ouais. Oh. Ah, temps. Donc, on va te rendre compte que tu quelque chose dans ta ceinture. C'est ça. Donc 3d6 pour les grenades frags, plus 1d8, plus 1d10. monte, Mais Moi je peux plus, moi j'ai tout des le temps. Les gens peuvent aider quelque chose moi, ou? moi je suis mort. <rire> moi je peux t'aider encore. Ah, ouais, Vas-y, je prends 1 pour améliorer le. Je sais pas si ça vaut le coup de t'aider parce que la dernière fois que je t'ai aidé, T'as fait un G mémorable. De toute façon, faut tu l'utilises. Sinon, tu vas le perdre. Et allez, là Non, je le perdrai pas. Et il tresse pas non. ta chance super pour augmenter tous mes dés là C'est con, cool parce que j'ai 5 dés quand même. Non, non. Allez, on donc, y coup, courage. Une paire, deux... Pa eh, hey. c'est mieux là ah, non, une, une paire. Une paire, c'est bon. Bon, bah c'est quand même un point de dégâts. Joli Toto est mort, Pierre On lui aura plus fait mal que jamais à cette espèce ouais. de merde. Ouais, ouais. espèce d'insecte de merde. Ça, moi j'ai ça et ça. Je peux plus t'aider moi. Il y a quelqu'un pour, euh, quelqu pour faire quelque chose là un, bégon, un, un coup de bégon dans ta gueule. Il y a quelqu'un <rires> <pour> <rires> Oui, je t'aide qui peut. Voilà, ça y est, je t'ai aidé. C'est bon <rires> Alors on passe oui. à, à, à ça quoi. Yes Allez, vas-y C'est lui en point de vie. C'est là, c'est ce moment là où je lui dis. Vas-y, dis-lui. C'était bien la peine de lui dire. Lamentable. Ah. Ok, allez, vas-y. J'attaque. Vas-y. Tu veux de l'aide Regarde, c'est mon dernier point de courage. Voilà, je t'aide. J'ai plus. C'est raté. raté. Plus, Capitaine, tu mais... vas prendre l'attaque de Procrustes et sans doute déclencher la fin de partie Choisis-moi Choisis-moi <rire> Non, non, j'ai plus qu'un. <rire> j'ai deux. J'ai trois. Pierre à trois. Est-ce que tu penses que tu te sens capable de faire un 2 ou un 3 avec un début bah, plus, de plus ça non, allait, euh, plus il faisait... Mais... Il a fait un 9 puis un 11. Il y a aucune raison que je change ma logique. Genre oui. j'avance mon personnage... Et je fais. <rire> <rire> <rire> 3... <rire> Allez, on, on y croit. 4 Quatre. Quatre. Et, pas et pas mal, 6 points. Mais... Fin de partie, Apocalypse à 13. Putain. Bon, on aura testé le combat contre un seigneur, hein, les gars. Bon, bah là, je rentre à l'entrée. Voilà. On a Alors... tellement des merdes qu'on a des... nous <rire> disait tout à l'heure, comme c'est un jeu coop, il faut que ce soit un peu velu. C un, un peu dur. C'est ouais. ouais. juste c velu. Ouais. C est... C est honnêtement, chaud, honnêtement ouais. sur le déroulé de la partie, il n'y a pas eu d'erreur majeure. Ah, majeur. Il y a eu... Pierre, Pierre, Pierre a dépensé un peu trop ah. libéralement sa chance. Ah encore. Pierre. Là, ça nous a manqué. <rire> ouais. euh, on aurait gagné à aller le voir un peu plus tôt dans la partie. Tu penses ouais. Non, on n'était pas prêt On n'était pas armé moi ouais, je mais pense qu'il aurait dû faire des, des, des allers-retours en fait. Ouais. Parce que ah, faut faut... pas. Ouais, pour pas se prendre à chaque fois... Euh... Ça c'est une tactique qui peut être intéressante. Ouais, sur... Ça dépend des boss. boss Celui-là, celui -là, on, peut, on peut faire des attaques, euh, des allers-retours. L'autre erreur, ça a été de ne pas regarder sa carte et de... on aurait dû en laisser là-bas. Parce qu'on a perdu, perdu de courage. énormément de points de vie On, est ah, ouais, bon. on a pris 4 points à cause des 4 points de courage qu'il n'y avait pas. Et ouais. cela dit, on a découvert ses capacités spéciales un peu sur le tarot aussi. C'est ça. <rire> on s'est bien préparé. une des... équipe d'aventuriers Encore une fois, on a été très efficace sur la map, mais euh, face on à continue, on savait, ouais. on avoir plus de dés. Le leveling s'est le bien passé. Euh, non, non, franchement, euh, pour moi, il manquait une petite incursion avant pour le... Préparatoire Ouais. On aurait pu faire avant 3 dégâts. 3-4 dégâts peut-être Oui, mais on aurait chopé d'un coup plein de points de courage sur les sbires, quitte à dire je fais juste une attaque pour tuer les sbires et ramasser dès le début pas mal de courage en fait. Et c'est là que la chance de Pierre. C'est intimidant. tu joues, t'as pas envie d'aller. C'est genre démon, la fleur au physique. Surtout, encore une fois, c'est un niveau 3. J'ai vraiment envie de recommencer. Je sais pas vous, mais. J'aime pas finir sur une défaite. Procrustès nous a battus. Je Mais les proctos, on les a bien dégagés. <rire> Qu'il est moche. Merci Pete. Oui, Pete. Alors, merci Pete. Merci pour cette fin partie. Enfin, on a bien pris cher. Hein. <rire> Après, c'est vrai que le jeu est très fluide, le temps d'attente est assez court. Une, Une fois que, que tu es à... es vachement ouais, concentré sur ce que c'est C'est très actif, ouais. personne sans... ouais. ouais. ne s'en mmh. ouais, Tu regardes ce que font les autres Assez intéressant, donc... Tu nous as bien vendu la chose. En tout cas, ce que tu nous as vendu correspond à ce qu'on a fait. J'ai trouvé. Tant mieux. Non. Le système, le système de dés que t'améliores est vachement cool. Ouais. Ça, c'est vachement cool. C'est ouais. simple. Enfin, mais le, les mécanismes sont simples. Ouais, ouais. Sont ouais. simples. Tu t'apprends assez vite. Et... On sent qu'on est chez Perterson Games. C'est ça. On, ouais, voilà. ouais. On retrouve, On retrouve euh, euh, des, des, des, des, une approche du jeu. Hum, hum. C'est ça. Bah, des je... réflexes ouais. euh, très. Euh, Moi, je, ouais. me, je me sens systématiquement. Étouffé avec. Euh, mais positif, hein. ouais, c'est-à-dire ouais. que tu te sens vraiment la pression. noyé sur plein de trucs et la fin de la partie est vraiment dure, sur tout le c'était pareil, la fin c'était chaud quoi. Donc, tu te fais attaquer ouais, ouais, tu surtout parce que <rire> <rire> ouais, as un Ouais, t'as plein de choses à penser en même ouais, temps. Moi ouais, j'ai pas les dieu, j'ai des cathédrales, <rire> tu te, sens, <rire> tu te, tu sens, trucs, te donc... sentais oppressé parce que j'étais derrière toi et que. Et, et mais... que tu sentais <rire> ta présence quoi. En fait, il est déceptif. Il est déceptif parce qu'au début tu galères, au début t'arrives pas à tuer des démons, tu galères. Arrive au milieu de la partie où tu commences à meuler du démon, où à chaque tour chacun tue. Ouais, euh, et là tu te dis, eh, c'est bon. Et là, oh, là commence à tomber là, soit des démons 4 qui, qui picotent, soit le boss. Et là, euh, ouais, là tu, là, tu te reprends un... la claque. Ce, ce démon-là, là, celui qui nous a retiré de l'armure, il, il picote. Hein. Ah, il était punitif. Mmh. Hein. Mais tous les démons 4 ont une capacité. Euh, Prends-en au hasard, je vais dire, vous donner les capacités. Prends-en quelques-uns au hasard. On va oh. finir là-dessus. Ouais. Merci. Avec plaisir. Nous, on va échanger. Un petit peu euh, rien qu'entre rien qu nous, on va le garder pour nous un petit peu, c'est bien. En tout cas, merci. Voilà, ça c'est euh, une partie de plus de l'univers de euh, Peterson Games. Voilà. Si, si quelqu'un, euh, en voyant cette vidéo, a envie d'acheter le jeu, est-ce qu'il peut l'acheter en boutique Alors, ou quand il peut le alors se la, procurer la version française, il reste un tout petit stock sur le site Peterson Games et un un peu plus gros stock... Chez Philibert, puisque Philibert a acheté quasiment tout le stock VF euh, il y a une semaine. Alors je ne sais pas s'ils l'ont déjà reçu, mais ils ont acheté tout le stock VF ou presque euh, il, y a, euh, il y a une semaine. Donc en on suivant on... le lien de Pierre en plus, c'est vachement intéressant. En allant <rire> se faire sponsor, <rire> oui. pas de soucis. D'accord. Eh ben, Donc voilà. On mettra, on mettra euh, le lien euh, Philibert euh, sous la vidéo. Et euh, comme ça, ça permettra de vider le stock euh, de Philibert. Et, euh, et on te remercie. On sait que tu regarderas mmh. les commentaires s'il y a des questions. Ah bah, bah oui, oui, évidemment. Pas. Merci à Kevin d'avoir eu... Euh, enfin, bonne idée. Ouais. <rire> bonne idée. J'ai tout donné, euh, c'est fini. Euh, D'inviter euh, Pete. Et puis, euh, à bientôt. Partagez. Abonnez-vous parce que je suis narcissique. <rire> et, euh, et partagez parce que j'aime bien que les vues montent euh, sans, euh, sans rien faire le matin quand je me lève. <rire> Merci à tous. Merci. Merci. Salut.